Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors, nouveau, pas tant que ça, puisqu'en fait, on va être dans la suite euh, du podcast sur le cloud souverain qu'on avait déjà fait. Et en fait, on recommence avec les mêmes et un nouveau. Euh, donc, je vais laisser tout le monde se présenter. Cécile alors, Cécile Morange, 21 ans, Ataxia euh, Network, enfin ex-Ataxia Network, parce que j'ai perdu mon compte Twitter. Euh, je travaille chez Aquarelle, qui est une petite PME, où on fait de la colocation, du, du bar métal et aussi de l'infogérance lampe. Super. Mickaël Mickaël Roger. Donc, du coup, maintenant, merci Cécile, je voulais dire mon âge, 39 ans. <rire> Je travaille chez Thales, et donc du coup je m'occupe des sujets cloud et en ce moment je m'occupe pas mal du sujet sens. Donc le, le, cloud de, le cloud de confiance entre Google et Thales. Ça fait sens. Mathieu euh, Mathieu Corbin, euh, mcorbin.fr si vous voulez voir mon, mon, mon blog. Euh, je travaille chez Conto, donc une scalable française, mais je tiens à préciser que tout ce que je dis n'est ne, pas forcément l'avis de mon employeur. Oui, c est, c est... C est, non mais je le répète parce que c'est très important je pense de le dire. C'est peut-être le cas voilà. aussi euh, des autres, mais... C'est mon cas aussi. voilà Et on a un nouveau, c'est pour ça que je le gardais pour la fin. Et euh, du coup, le petit nouveau, donc Thomas, euh, aka Damir, euh, notamment Damir, underscore fr sur Twitter et euh, Damir fr pour le blog. Et euh, du coup, moi, de mon côté, euh, je suis SRE à Waze et nous, globalement, on est un peu le maillon qu'on juge manquant entre les off-cloud et euh, du coup les développeurs et on va euh, du coup les aider sur les choix d'architecture et d'utilisation du, des différents clouds et l'implémentation et le run aussi. Donc on, on est un peu... Une sorte d'API humaine qui permet aux gens de mieux utiliser le cloud et d'être plus efficace. Super. Et donc, pareil que toi, ton avis ne, ne te représente que toi. C'est ça. On est, on est d'accord là, ici. Et d'ailleurs, aussi, on peut se tromper. On peut, euh, on peut avoir un avis aujourd'hui qui se changera demain parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui est limité à ce qu'on connaît et ce qui existe également. Euh, et moi, donc, Guilhem Letron, euh, je suis freelance et je travaille euh, bah, tout autour des technologies comme Kubernetes, le cloud, euh, le DevOps, etc. etc. Euh, voilà. Euh, je vais faire d'abord un premier retour. On a eu pas mal de, de, de choses autour de, de l'épisode d'avant. Euh, et c'était vraiment assez cool. Euh, donc l'épisode, il dure deux heures. On verra cette fois-ci combien de temps il dure, mais... Euh, voilà, on va, voir, on va voir déjà combien, comment ça marche euh, et on a eu beaucoup de retours sur euh, le fait que peut-être euh, on était euh, un peu trop euh, partie prenante ou en tout cas on était peut-être un peu trop critique euh, par rapport à, tout ce que, à, à toutes les offres CloudFR, fr, cloud française. Euh, là le but, ce qu'on va essayer de se concentrer c'est plus sur OK. On a parlé donc des appels d'offres, on a parlé donc de notre ressenti sur les offres. Maintenant, on va peut-être essayer de rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus rentrer dans pourquoi on pense ça. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait rentrer sur euh, la philosophie des offres et en tout cas sur ce qu'elles proposent technologiquement. Euh, donc D'ailleurs, pour information, j'ai créé un repo sur euh, GitHub on va, dont on va se servir au moins comme base euh, en partie euh, pendant tout le podcast, euh, qui liste un peu les fonctionnalités, qu'on peut avoir chez les hyperscalers américains et en tout cas dont on n'est pas sûr qu'elles soient disponibles chez les, chez les cloud providers français. Et on va essayer de réfléchir à quel point elles sont nécessaires ou pas, à quel point en tout cas on peut monter une offre euh, et jusqu'à quel niveau en tout cas euh, on peut mettre un projet sur, euh, sur, euh, sur les hyperscalers français, les euh, cloud euh, OVH, ScaleAway etc. Euh, sachant que cette liste n'est pas exhaustive bien sûr des gens qui travaillent euh, sur les clouds. Il ne sera pas à compléter la liste si on Oui bien sûr il et manque oui et s'il manque, manque des choses n'hésitez pas à la compléter n'hésitez pas à faire des pull requests tout ça d'ailleurs il y a déjà eu des pull requests donc c'est plutôt cool euh, D'ailleurs, euh, je vais commencer comme ça. Donc, euh, moi, la liste, au début, je l'ai créée en me basant sur euh, mon expérience chez notamment OHDH, donc le S-Data Hub, dans lequel j'ai été euh, un des architectes technologiques euh, dedans et, euh, et où clairement j'avais des besoins. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que clairement, c'est des, des, des, des secrets industriels. On ne rentre pas dans les détails là-dedans. Mais quand on est dans une offre euh, de sécurité, il y a un point essentiel. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier que j'ai créé dans la liste quand j'ai créé ce, ce, cette liste. Euh, c'est la IAM. Et donc, j'aimerais vous que vous me disiez un peu le, le, la philosophie de quels sont vos besoins par rapport à ça et à quel point c'est... Disponible ou pas chez les offres euh, chez les autres euh, de cloud Alors je pense que déjà il euh, y a, y a euh, yeah. IAM. Tu peux déjà dire, expliquer vite fait ce que c'est bah, Pas moi, parce que j'ai parlé assez, mais... <rire> hein, Quelqu'un les... qui fait du cloud, pas comme moi. Euh, mais, bah, du <rire> coup, je vais, je vais me tenter à l'exercice, qui est pas <rire> l'exercice le plus simple, mais euh, c'est petit nouveau qui s'y colle. Euh, du coup, IAM, c'est pour Identity and Access Management. Et en gros, c'est le service, en tout cas, c'est la partie sur les off-cloud qui va servir à isoler les différents accès, aussi à donner, généralement, les différents accès, c'est-à-dire à créer des utilisateurs, à dire quel utilisateur a quel droit, potentiellement créer des, un système de rôle, ce qui est le plus classique, pour dire bah, tel petit de rôle, par exemple un, un, un dev, il n'aura pas accès aux machines de prod directement en SSH par exemple ou euh, voilà, plein de choses comme ça euh, du coup qui sont, euh, qui sont gérées par ce rôle là, et ça peut être assez vaste en fait, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, mais c'est que pour moi tous ces, euh, tous ces services et tout, c'est vraiment pas binaire, et il y a une notion qui va être importante aussi, c'est à partir de, de quel moment on considère que le service est là typiquement à IAM on peut se dire, si on peut créer des utilisateurs et lui dire euh, un truc très basique, genre tu as le droit en lecture seule sur tout le truc, c'est une vision de IAM qui est très simpliste mais qui existe et euh, à contrario si on prend de la WS ou des choses comme ça, IAM est intégré dans les autres services qui fait qu'on peut s'authentifier avec IAM euh, sur des SGBD euh, comme MySQL ou autre donc on peut vraiment aller euh, très loin dans la définition d'IAM et aujourd'hui c'est vachement intégré et c'est réutilisé dans beaucoup d'autres services d'où le fait qu'on ça soit souvent cité sur Twitter ou autre comme étant un service vital aujourd'hui Et du coup c'est quelque chose que vous utilisez euh, au quotidien qui est très important je peux résumer pour faire du Q ou du cloud ou de, en général euh, manager quoi et juste, oui. Je veux quand même rajouter un truc sur ce que tu viens de dire Thomas, qu'il qu qu qu n'y ait pas de confusion, l'IAM ça n'est pas que l'identité des personnes. On identifie des personnes certes avec la gestion des accès, ça c'est une première partie de l'IAM, mais l'IAM c'est aussi l'identité et l'authentification des objets cloud entre eux. Ça veut dire que si on doit faire communiquer une VM avec une base de données, le fait qu'on n'ait pas de mot de passe à transiter, de compte, etc., que ces deux objets soient autorisés, ça fait partie de l'IAM. Et l'IAM, il ne faut pas le réduire à la partie exclusivement identité humaine. C'est un aspect de l'IAM, mais pour moi, l'autre est au moins tout aussi important. Est ce qui sont souvent les services account dans, les, dans le cas qui des cloud providers C'est sont à souvent appelés les services account. Et souvent, en effet, les services account chez les cloud providers permettent, comme tu dis, d'identifier les objets cloud entre eux, mais même finalement les applications clientes, c'est-à-dire le client développe son application chez lui, mais bon, n'importe quel langage, hein, voilà, dans un langage, je ne sais pas, Go, Ruby, Java, etc., etc. Et il est possible généralement chez beaucoup de cloud providers de dire, bah voilà, cette application qui tourne dans Kubernetes, par exemple, ou dans d'autres endroits, peut s'authentifier à telle base de données, peut s'authentifier à tel topic Kafka, peut lire tel bucket, et donc en fait, la granularité va très loin. Ça peut vraiment être au niveau de l'appli, du process, en fait, au final qu'on peut, en quelque sorte, donner des permissions. Et ça, c'est très intéressant, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et, et pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, juste pour compléter, tu as même des, euh, certains cloud providers, hein, par exemple Google, où tu peux autoriser du, des flux réseau en fonction de service account que tu utilises. Et donc ça, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que ton flux réseau, c'est même plus que l'authentification sur ton application, mais ton flux réseau, en fonction du service account que tu utilises, il est autorisé ou il n'est pas autorisé. Et donc l'IAM, c'est... C'est le, le, le point central, en fait, euh, au niveau du cloud. C'est ça qui dit les composants entre eux. C'est pour ça que je l'ai listé au début, c'est qu'en fait, c'est... C'est un projet central en fait, c'est vraiment ce qui orchestre le, le, tout le, euh, toute la vision dont Cloud est fait, c'est que n'importe quel service, et tu l'as dit tout à l'heure Thomas, c'est qu'il faut en fait une granularité, c'est que si jamais demain je crée un service et qu'il n'est pas lié à l'IAM, ou en tout cas que les droits qui sont dessus ne sont pas assez fins, en fait mon IAM ne sert strictement à rien. Si jamais j'ai juste le droit de pouvoir créer une base de données ou de supprimer une base de données, c'est pas un droit qui moi me paraît aujourd'hui assez fin. Si jamais je prends le cas d'applications de sécurité, et le, le principe des, des applications réseau, de, de, c'est ultra important, c'est que je ne veux pas que des flux existent entre des applications qui n'ont pas le droit de le faire et dont les choses n'ont pas été, euh, euh, pas été euh, instamment euh, définies. C'est-à-dire que donc, ça peut se faire via des tags, ça peut se faire, euh, faire via des services à euh, C'est vraiment ça, en fait, qui est principal et qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que ça existe, euh, mais en tout cas, je le... Quand on compare aux hyperscalers américains, typiquement de l'Azur, euh, euh, parce que c'est là où je connais le mieux, euh, on va pouvoir vraiment li, euh, lier les applications entre elles en disant telle application a le droit de parler sur tel port à tel autre et ouvrir la connexion ou pas, euh, répondre ou pas, etc. C'est etc. Et un, une chose que l'IAM va donner parce qu'elle peut définir les, les flux, enfin les, les personnes. Et surtout, enfin, je vais à rajouter les aussi. applications. L'IAM, ce qui est important, parce que là on va avoir toute une liste de services, il y a des éléments sur lesquels on peut se substituer au cloud provider. J'ai une base de données managée qui n'existe pas, je peux prendre sur moi pour créer mon service de base de données on top des infrastructures du cloud provider. C'est un choix économique, un... il y a plein de raisons de le faire ou de ne pas le faire, mais techniquement on peut le faire. L'IAM, sub... on ne peut pas se substituer au cloud provider. Il n'y a pas d'identité des objets, on ne peut pas, se... on peut pas créer de service à la place du cloud provider. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « si, si, c'est très facile, je vais monter un keyclock ». Non, non, non, c'est pas de la ça. <rire> tu vas monter oui, un keyclock ta base d'utilisateur si tu veux, c'est très rigolo. L'authentification de, de, de, de, de tes call API de cloud, c'est ton cloud provider. Tu peux rien faire, tu peux monter tous les keyclock du monde que tu veux, ça ne changera strictement rien. L'identité de tes objets, c'est la, la même mayonnaise. C'est un service sur lequel on ne peut pas se substituer au cloud provider. Il n'y a pas d'alternative. Et il le propose ou il le propose pas? Et sur ça, je rajouterai une dernière chose très intéressante dans la IAM, pour moi, également, c'est, on a parlé de gestion d'identité, etc., mais c'est tout ce qui est URL pré-signé également. C'est-à-dire que sur la majorité des cloud providers, on a une identité liée à un process, une machine, enfin, quelque chose, et cette entité est capable de demander donc une URL pré-signée, qui ensuite peut être vérifié par un acteur, on va dire, externe, de manière très très simple. En fait, ça permet aussi de faire un peu de l'authentification un peu forte, des URL temporaires, etc., etc., on va dire, qui sont valides, je ne sais pas, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, ça doit pouvoir se configurer généralement chez les clouds. Et ça, c'est aussi très intéressant pour la communication entre services, etc., le fait de pouvoir utiliser des URL pré-signées pour authentifier des process, euh, et pour simplifier la vérification c'est vraiment une fonctionnalité intéressante moi j'ai juste une petite question par rapport à la définition de l'IAM parce que euh, du coup pour la compléter, moi il y a un truc que je compte dans l'IAM généralement mais qui est pas forcément dans l'IAM à titre d'exemple AWS compte ça comme un service à part mais pour moi IAM au delà en fait d'être le point central de gestion des accès aussi un moyen, il doit aussi fournir un moyen de l'auditer et de loguer en fait les actions qui sont faites. Parce que bah, c'est un des principes de la sécurité, c'est pouvoir faire qui a fait quelle action. Euh, ce qui me paraît vital aujourd'hui. Et il euh, y a beaucoup de cloud providers où ils pensent à faire l'IAM, mais on n'a jamais accès aux logs et on ne peut pas les auditer, on ne peut pas les mettre dans un flux sécurisé et dire, bah, euh, pour principe de sécurité, moi par exemple sur AWS, quand je faisais des, des choses un peu. je fais beaucoup d'AWS, des choses un peu plus.. Euh, on va dire bien faite pour des questions de sécurité, les logs allaient dans un compte à part AWS qui était restreint aux équipes de sécurité et que en lecture seule, et j'étais sûr que les logs bah d'audit de, des appels API, ils étaient carrés, ils n'avaient pas été altérés. Et là, aujourd'hui, c'est un truc qu'on oublie aussi souvent, je trouve, dans l'offre IAM. Alors, je ne sais pas si vous le comptez dans ou vous comptez ça comme un autre service. Il y a une ligne à part, mmh. audit une ligne log. Audit. mais... Euh... Ah, OK, je ne savais pas si ça prenait ça en compte, justement, c'est pour ah, ça que... Parce que, que, que potentiellement, permettait... tu peux avoir un IAM et pas d'audit. Oui, et on a audité Diam. Non, mais c'est si. Si, non, si, mais, ouais, non, non mais Tu, tu oui. pourrais, parce que dans l'absolu, en fait, tu, tu pourrais imaginer pas avoir Diam. Oui, tu voilà. pourrais auditer aussi. Enfin, je tu veux dire, Diam via l'API ou des ouais. éléments externes, euh, des éléments de service externes. Alors, ça, ça serait un peu <rire> rigolo de dire un autre provider qui ne fournit pas Diam et qui fournit l'audit <rire> sur les services. Mais dans l'absolu, techniquement, il n'y a pas de liaison, quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est des points en fait euh, dont on ne va pas penser quand on, quand on vient notamment du monde du bar métal en fait. Quand on vient du monde du bar métal, c'est bien. Hein. Cécile qui <rire> représente un peu ce, ce monde-là euh, ici. Mais c'est vrai que quand on vient à ce monde-là, bah, on se dit bah, bah, mon PC, c'est quoi C'est une carte réseau, c'est de l'alimentation, une carte réseau et puis hop, je mets des PC ensemble et puis voilà, ça me fait, ça me fait un cloud. Quoi. Un cloud, c'est des PC ensemble. C'est ce truc de euh, le, le cloud, c'est le PC de quelqu'un d'autre en fait, c'est plus que ça, en fait. Et, et, et donc, là, on va essayer de rentrer dans le détail. C'est que le cloud, ce n'est pas juste des machines de calcul mises les uns au, au bout des autres. C'est qu'en fait, il y a plus que ça, il y a toute la philosophie autour de contrôle et de service qui vient avec. Alors, ça me fait plaisir ce que tu viens de dire. Je veux absolument <rire> rebondir dessus. Vas-y. Ouais. Le... Tu as certains cloud providers qui considèrent qu'ils disent qu'ils fournissent du cloud, en fait, ils te vendent de l'infrastructure à la découpe. C'est une première vision, et donc ils te vendent du hardware. Tu as des deuxième fois, on peut donner des noms. Hein. C'est typiquement ce que fait OVH. Et c'est public en plus, c'est ouais, une boîte qui fait du hardware Ensuite, historiquement. tu as d'autres comme Clever Cloud qui disent, c'est des logiciels. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le logiciel, c'est-à-dire que c'est es un éditeur logiciel et que tu vends ton logiciel. Ah ouais, effectivement, tu vends du logiciel. Le Cloud, ce n'est pas des logiciels. Le Cloud, c'est que du service. C'est différent. Alors après, pour délivrer ton service, bien sûr que tu as besoin de hardware et de software. C'est évident. Mais c'est un moyen, c'est pas ça que les gens achètent. Les gens, ils achètent un service. Quand ils achètent une base de données, quand tu consommes une base de données, tu consommes un service de base de données qui fonctionne. Même si c'est un service technique. Pour le faire tourner derrière, tu as besoin de hardware, tu as besoin de software aussi pour interagir et opérer ton système. Mais ce que tu achètes, c'est pas ça. Ce que tu achètes, c'est un service. Et ça, c'est important parce que du coup, selon le fournisseur qu'on va avoir, ils vont avoir un focus sur ce qu'ils considèrent être le cloud. Donc je dit typiquement OVH VH et je vends l'infrastructure à la découpe. Après c'est pas un service, c'est un, un niveau d'abstraction en fait qu'ils vendent. Pas tout à fait pareil, cest un... je... Ils vendent je... du service, ok, mais ils vendent aussi le niveau d'abstraction qu'ils font derrière. Soit ça va être de la VM, soit ça va être du bare metal, soit ça va être ça, soit ça, tu vois. C'est pas je... gérer euh, je... pareil, partage. En pas tout à fait le point que ça soit qu'un niveau d'abstraction. Pour moi la différence. Est pas entre... que un point. Pour voilà, c'est un. Ah, la différence entre le service, c'est j'achète quelque chose qui fonc... j'achète un usage qui fonctionne dans des conditions définies. Ça, c'est que tu achètes un service. Et pour avoir cet usage, là tu as raison, c'est que tu peux avoir des couches d'abstraction, du logiciel, ouais. etc. Mais c'est des moyens, c'est pas ça que tu achètes. Tu achètes ça un dépend. moyen. Ça dépend. Du IaaS yes, ou du PaaS. Et, ben, et Et bien, ben, si tu achètes par exemple du IaaS, yes, tu peux considérer que le service que tu achètes, c'est un service technique qui est une VM. Ça peut être du metal le IaaS. Yes. Ça peut être effectivement du bar métal, donc du coup, tu achètes un... Là, pour le coup, effectivement. <rire> non, mais c'est vrai que. Tu à la main. On parle, on mais on quand tu montes dans les services. Mais, euh... mais oui, quand tu arrives dans les services ça et forcément, même pas ça. Mais même, mais, mais, ça. même quand tu achètes du bar métal, tu euh... le service de déploiement, en fait, parce que j'ai pas envie d'avoir un gars qui euh, va dans le data center de chez moi, brancher les câbles, etc. J'achète un service qui est la compétence à savoir faire rapidement et bien. Après, après j'ai le droit d'acheter un service nul. Ça veut dire un service où quand j'achète un bar métal, je l'ai que dans 10 jours. Mais euh, dans ces cas-là, je bosse à EDF, quoi, tu vois, enfin, c'est un peu ça, le, le truc, c'est... 10 jours, t'es gentil, 6 hein. mois, s'il te plaît. Oui, oh. wow, ça doit dépendre des services et ça a dû changer, heureusement, mais... Non. <rire> <rire> et mais c'est juste de dire que oui, c'est un service, en fait, qu'on qu achète dans tous les cas, même quand on vend du bar métal. Parce qu'en fait, j'achète une compétence que je n'ai pas en interne et une compétence que je ne veux pas avoir. C'est que que je... pareil que tu t'achètes du pass du du, US, mais euh, du SAS, c'est la même chose. Je, je veux juste rebondir c de la, sur... C'est que t'as pas envie de le gérer toi-même, et du coup tu vas l'acheter ailleurs. Voilà, mais le oui, mais, mais donc il doit être bien fait. Oui. Et donc après, je vais comparer les services entre eux. Oui, ça c'est normal. Mais il y a quand même une chose dans ce que dit Cécile qui est intéressant, c'est que pour moi, il n'y a pas un marché cloud, il y a plusieurs marchés cloud. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des besoins, c'est pas les mêmes. Une entreprise, par exemple, une entreprise où je suis tout seul dans mon entreprise, bah, ben, IAM, globalement... Euh... Je m'en fous, quoi. Ouais, euh, voilà. Peut-être que j'en aurais besoin dans le voilà. futur quand je vais grandir. Attention, peut-être que voilà, demain, je serai 2, 3, 10, pas sécurité au niveau de oui, des objets oui, cloud, oui, etc. Oui, mais je globalement, il y a, a des besoin. entreprises, je me dis, qui peuvent peut-être s'en passer. Peut-être. Sur le bar métal, je connais des entreprises qui ont leurs besoins, c'est d'avoir des flottes de serveurs physiques. Voilà. Pour des raisons X ou Y. Et forcément, ben là, peut-être qu'en effet, euh, des cloud providers américains ou des choses comme ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, il y a quand même... Des marchés un peu différents et on pourra parler des clouds français voilà même sur le pass etc euh, bah, peut-être qu'un cloud est bon on va dire et répond aux besoins pour un marché très précis mais pas pour un autre Et ça c'est aussi un truc vraiment à avoir, à avoir en tête c pour moi typiquement mon exemple très simple c'est une PME qui emploie trois employés et qui veut un site web pour présenter ce qu'il fait il n'a pas besoin de Kubernetes il va prendre une VM avec 4 euh, vcpu gigadra de n'importe où dans bah, quel n'importe quel bah, pays il a pas besoin d'une VM Ouais, parce que, que... Pour oui. maintenir après la VM pour la... il faut qu'il y ait compétences etc. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais je IW... pense en vrai, un enfin, mutu même pas. Mewtwo, Moi... non, non mais même pas. Moi J'ai huit sites statiques perso. C'est gratos en plus sur les... mais, mais même tu vois genre tu veux tu veux <rire> du WordPress, bah t'as thème Cloud. Genre euh, ah moi j'héberge. Non mais là disclaimer. Tuy莫... <rire> mais non mais non mais non mais non mais non mais disclaimer c'est moi et c'est pour ça que voilà. j'ai dit moi j'héberge mais... mais non mais ça, ça existe tu vois, ah, il hein y a des gens qui vont héberger euh, un site particulier. Moi je vends un service qui est un service euh, d'hébergement de site WordPress. Oui ben bah moi tu veux un mutu avec du HTML à la con, tu vas faire une mutu à 12 belles parents, fin de l'histoire. Oui mais c'est pas un mutu en fait moi que je vends, moi je vends un service sur WordPress, je vends une compétence de backup spécialisée WordPress, c'est pas PHP, c'est pas, c'est pas... WordPress, c'est genre je vends un service qui vient avec. Et de la compétence également. Tu fais du support WordPress Ben oui, ok. Mais pour le coup, pour moi, il y a un truc qui est un peu moins de ça, que ça montre bien un problème. C'est pour moi la définition du cloud qui est ultra vague. Oui, et en fait, c'est ouais, pour ça, typiquement, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps pour expliquer ce qu'on attendait aujourd'hui d'un cloud fournisseur moderne que j'ai surnommé 2.0. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire un peu ce qu'on attend aujourd'hui comparé à ce qu'on attendait il y a quelques années. Pour beaucoup, bah, avoir de la VM à la demande et payer à la valeur avec une API, c'est du cloud. Et en soi, est-ce qu'on peut leur donner totalement tort pas forcément, mais aujourd'hui, ce qu'on attend d'un cloud, c'est des choses assez précises, comme on disait, des services comme IAM, etc., et des services sur étagère. Et pour moi, on devrait avoir un terme ou une manière de distinguer les deux, parce que c'est pas le même marché, comme disait Mathieu. Mais, de toute façon, pas euh, les mêmes euh, besoins. chaque personne aura sa définition du cloud. Mais C'est ça, mais pour ça, il faudrait qu'on arrive à définir quand même une, ouais. une sorte d'échelle. Moi, moi j'ai choisi 1.0 et 2.0, parce que c'est les deux évolutions que je vois, oui. avec la partie software, mais c'est pas la même chose, Alors, pas comparable. Juste un truc sur le marché cloud, on se focus beaucoup et bon, c'était déjà le cas dans la discussion précédente, dans le podcast précédent sur l'infrastructure as-a-service, le plateforme as-a-service, etc. Pour moi, le cloud, c'est ça va beaucoup plus loin. Si je regarde un peu ce qui est utilisé aujourd'hui en entreprise autour de moi et même dire voilà, voilà ce que je vois, ce que j'utilise moi, il y a tout type de, de services cloud, des services de métriques. Donc, euh, New Relic, Datadog, des services de log, Elastic Cloud, euh, Grafana, euh, des services d'intégration continue, de déploiement continu, euh, Terraform Cloud pour de, de, de l'application, voilà, de, de, la CI/CD, voilà, etc., etc. Et en fait, euh, Pingdom par exemple pour faire des checks, des, des checks euh, externes, voilà, du monitoring externe, euh, des PagerDuty duty pour gérer vos alertes, etc. Et en fait, le cloud aujourd'hui, on parle beaucoup de multi-cloud. D'ailleurs, on pourra en reparler. Mais c'est, pour moi, s'il n'y a pas que, finalement, l'aspect aujourd'hui infrastructure et plateforme, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, une entreprise, euh, voilà, avec certains besoins tech, elle n'utilise pas qu'un seul cloud provider. Généralement, elle en utilise beaucoup parce que beaucoup de clouds ont des spécialités, voilà, euh, des, spé des spécialisations, euh, log, métrique, euh, alerting, SSO, même, voilà, one login, Okta, enfin, voilà, des trucs, des, des choses comme ça. Et, euh, ça va beaucoup plus loin pour moi que l'infrastructure as a service, le cloud au final, ou le platform as a service. Pe peut-être, une et je rebondis d'ailleurs sur certains des commentaires qui sont en direct là, euh, peut-être une chose qui caractérise pour moi le cloud, c'est la manière d'y accéder. C'est le fait qu'on ait une API, en tout cas un moyen d'accès épaisé, simple, programmatique aux ressources dont on a besoin. Et ça c'est quelque chose de très différent avec... Le fameux bash où euh, bah, j'étais dans plein de, plein de compagnies où bah, accéder à une ressource, bah, c'était ce SSH, euh, euh, faire une ligne de commande, etc. Et euh, donc aller devoir consommer de la ressource de manière très bas niveau euh, aux choses. Alors, déjà, défini accéder à une ressource. Parce que pour moi, accéder à ressources c'est genre tu te connectes à une VM, tu as accès à ta VM. Non, non, non, accéder à une ressource, c'est genre euh, je veux une base de données. Genre littéralement, je veux un MySQL bah en fait euh, les trois quarts du temps dans le truc classique bah c'est je mets SSH sur une machine je fais sudo apt-get install euh, MySQL euh, je configure mon my.cnf euh, point mes couilles et puis après euh, si jamais je veux un slave je suis obligé d'aller sur une nouvelle machine que je pop grâce à un script euh, des familles qui est planqué quelque ouais, là, part parle de slave, qui fait donc un SQL. oui voilà mais base mais oui mais c'est ce oui, oui mais c'est c'est ça que je veux en fait moi ce que je veux c'est une base de données à moi je veux pas la partager avec quelqu'un d'autre d'ailleurs je veux qu'elle soit à moi et euh, je veux pouvoir mettre des options dedans qui soient simple, mais surtout je veux pouvoir demander une base de données, la configurer avec un moyen d'accès programmatique. Et c'est ça en fait la définition du cloud que je veux, c'est que je ne veux pas avoir besoin de faire un ticket au support pour avoir quelque chose. Je ne veux pas avoir à appeler quelqu'un et connaître quelqu'un qui va me faire une opération. Je veux avoir un moyen d'accès. Pourquoi En tu plus, veux cliquer sur un bouton quoi. En fait, je veux cliquer sur un bouton ou utiliser une CLI ou utiliser un provider Terraform ou etc. Et pourquoi je veux tout ça Parce qu'en fait, c'est la vision unifiée de mon cloud. C'est que n'importe quel outil va me dire exactement ce que j'ai. L'avantage, c'est que ça, je vais pouvoir le donner à une équipe de sécu qui va savoir ce qui est déployé. Donc, elle va pouvoir auditer ce qui est, etc. Et en fait, c'est cette vision unifiée qu'on va avoir dans le cloud provider. Et c'est clairement ça qu'on ne peut pas avoir dans quand tu me livres une VM. Cette VM-là, si je la donne à une équipe sécu, elle va me faire « Ok, merci, j'ai une VM avec trois CPU. » Mais elle fait quoi, cette VM ce que tu viens de décrire, c'est lapi de l'infogérance. Oui. Et je rajoute juste euh, ouais. la ne consommation à l'usage aussi, peut-être. <rire> pour moi, un point important, c'est le, le, le paiement à l'usage également pour le cloud. C'est-à-dire qu'on paye à la consommation. Et donc, on n'a pas. Euh, je sais pas, ce n'est pas forcément des choses où on aura. Euh, voilà, j'achète une VM et je la provisionne, ou un, je sais pas, un métal, je provisionne pour trois ans. C'est-à-dire que je peux démarrer quelque chose euh, pour quelques secondes, l'éteindre. Et je vais juste payer ce que j'ai consommé. Ça, pour moi, c'est un point également très important du cloud. C'est la définition que je donnais tout à l'heure. Je parlais d'API, mmh. de paiement à la demande. Mais ça, on en parlera. On peut en parler. Mmh. Tout temps, hein, non, mais, fameuse... on par... non, mais c'est marrant sur le Discord, pour ceux qui sont sur le fameux Discord de, de DevOps. Voilà. Euh, on parlait notamment, et c'était déjà le cas en 2017, quand on faisait de l'OVH. Euh, Damir, tu pourras sûrement me confirmer, mais quand tu achètes une VM chez OVH ou moi, si tu détruis ta VM, ben en fait, tu payes le mois. C'est-à-dire que tu peux, pas, tu peux en redémarrer une nouvelle. C'est-à-dire que c'est des... Mais... Euh, des, euh... des ressources réservées, quoi. C'est euh... ouais, même, ouais, même pas réservé, c'est que es lié à ta ressource. T'achètes ouais, une, VM, à ta ressource. Et même... pas une et... VM, tu te maries avec un ID de VM et ouais, ta et VM... Est, et c'est même et euh, plus que ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que même si achètes, euh, tu, tu, tu commandes une, une VM on-demande, donc facturation à l'heure, par exemple, tu arrêtes ta VM, tu continues à payer, en fait. Ce qui est improbable en fait dans le monde du cloud. Mais pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, la mentalité d'OVH sur son public cloud, c'est une vente d'infrastructures à la découpe. Et donc, ils t'ont alloué un CPU. Ah, une... C'est une définition du cloud, comme un autre. Comme un autre. Eux, ils ont défi décidé de faire cette définition, soit. Et s'ils si, si je... le disent clairement. Attends, alors, oui, là, je ne juge pas. Je, oui. dis, je, je dis juste comment c'est fait. On, on, bien, peut, pas on bien, peut essayer hein. de comparer avec ce qui existe ailleurs. Genre, si, si, ouais. jamais, si jamais on voit là-dessus, donc je vais te dire moi, par exemple, comment moi je gère mon infra. Donc moi j'ai en moyenne une cinquantaine de, de, de serveurs qui sont euh, qui sont alloués, mais ça va dépendre des heures, il va y avoir des heures où j'en ai plus parce qu'en fait, j'ai un auto scaling automatique en fonction des nœuds, parce qu'en fait, je vais avoir des sites en trial qui vont être up gratuit pendant quelques heures, etc. Donc, en fait, je vais avoir une scalabilité, en fait, une volatilité de mon nombre de, de sites assez important. Donc, je vais provisionner des nodes et je vais en enlever. Sauf que moi, ce que j'achète, j'ai un commitment pour être moins cher parce que clairement, Google, ils ont besoin d'acheter des machines et ils ont besoin, ils se disent si jamais euh, quelqu'un s'engage, ben, ils peuvent acheter plus de machines. Oui. L'engagement que j'ai, il est en CPU. Alors je sais pas comment ils est comptabilisé, ils sont à la minute ou à l'heure, mmh. mais en gros, moi j'achète un pool de CPU, que ce soit une machine avec 4 CPU, enfin euh, deux machines avec 4 CPU ou une machine avec 8, ça, ça change rien, okay. j'achète et en plus c'est sur le mois, ça veut dire que si jamais je, je, il me reste des crédits et qu'à la fin du mois, je défonce, euh, je, je, je me mets à, à allumer toutes les VM, c'est voilà, un engagement, ouais. je ne suis pas lié à une ressource matérielle physique. J'ai je, je, un engagement, c'est un pool en fait, c'est une sorte ouais, de, okay. de, de gros pool là dedans et après je, je vais piocher l'avantage, c'est que derrière moi je vais pouvoir optimiser mes ressources, c'est à dire que justement même on parle de, de responsabilité écologique de, de, hein, et de toutes ces choses là, à l'heure actuelle je, je ne prends que ce dont j'ai besoin, bah, ça c'est un truc ultra important, moi oui. quand je veux optimiser mes ressources et optimiser ce que, ce que je veux faire avec, c'est ultra important. Et euh, d'ailleurs, c'est assez marrant, il y avait le, le FRNUG où tu étais, ouais. euh, où j'ai regardé la table ronde à la fin et il euh, y avait quelqu'un de ScaleAway qui disait Alban, que ouais. c'était justement un de leurs problèmes. C'était qu'elle avait d'ailleurs une phrase à un moment où elle, où elle disait « Oh là là, moi j'ai été étonné en allant chez ScaleAway, c'est à quel point les gens ne savent pas utiliser le cloud, à quel point les gens n'éteignent jamais leur VM. Oui, » C'était sa phrase exacte. Oui. Mais, mais pourquoi Parce qu'en fait, les gens qui sont chez ScaleAway OVH ne font pas du cloud ils font du classique comme on fait chez nous quoi ils font du c'est du ils font du la VM quoi c'est voilà. le mot le mot tu viens de la phrase de viens de lire c'est ouais. ils font du pet et non pas du cattle bah oui. mais oui mais aussi parce qu'il n'y a pas les fonctionnalités qui sont là pour faire du cattle on pourra en parler, mais c'est ça. Au c'est aussi Au VH, tu veux faire aujourd'hui du euh, du cattle. Moi, typiquement, moi je, moi, je viens en fait du monde AWS. Plus, euh, je faisais un peu de cloud public avec euh, du euh, français, avec du scalway. Mais là, je fais pas mal de VH derniers temps. Et en fait, truc très con chez AWS, je, je, ça faisait des années que j'avais pu manipuler une VM en fait en objet cloud. Je manipulais des auto-scaling groupes, des groupes de VM. J'ai disais, je veux tant de VM, etc. Et je manipulais jamais. En fait, je me posais jamais la question de, je vais créer une VM avec, et je vais installer ça dessus. C'était vraiment cette réflexion de groupe et en fait quand on retourne justement bah, chez d'autres fournisseurs qui n'ont pas cette notion là, bah, t'as pas cette notion de cattle, donc tu es obligé de traiter tes VM une par une, et ouais bah es un peu obligé en fait de faire du cattle, parce que euh, sinon tu dois redéfinir et recréer une couche d'abstraction pour gérer ces notions de groupe, etc. Et ça bah, très peu de gens vont le faire, parce que c'est pas rentable, si tu le veux tu vas à autre part. Tu vas pas et j'irai même plus loin, moi ça fait t... en fait c'est très rare que je vais laisser ça chez une VM, tout simplement. Et puis tu pas besoin ouais, C'est faire vraiment, toi c est, c est... ce que tu fais Alors, euh... je suis un... ouais, je suis un... Ce des que tu, fais, tu fais du service plus plus et... autre, voilà. Alors que d'autres et... personnes auraient besoin de faire du bar métal Ou de la voilà. PM mais, mais comme moi je... c'est mon quart de métier C'est très très rare que je fasse un SSH euh... voilà, C'est exceptionnel hein. C'est des services euh, un peu vous voyez, euh, Pénibles à gérer entre guillemets euh, Qu'on aimerait bien se débarrasser un jour enfin, Que j'aimerais bien du moins Parce que c'est moi qui les gère Mais, euh, mais c'est euh... très rare enfin, je veux dire, euh, On est à un niveau d'attraction Totalement différent de ce que de ce oui, c'est ce que tu es dans l'abstrait, tu n'es plus dans voilà, le... Voilà, on pourra le... parler de Kubernetes, mais voilà, c'est un niveau... Tu, tu ne touches même plus du virtuel et, ou du... Et c'est ça qu'on paye, je veux dire, c'est oui. ça que moi, je suis prêt à payer pour abstrait, ça. C'est abstrait, du coup. Et oui, c'est ça, ça... c'est ça. Mais justement, tu vois, je, je me rends compte que là, on commence la discussion, alors on, de manière peut-être un petit peu décousue, même si on avait commencé par l'identité. <rire> et, et en fait, je suis en train de me dire, il y a peut-être... On a peut-être oublié la base de la base, l'élément, et notamment, je pense que je suis surpris que Cécile n'ait pas levé le point, on n'avait pas commencé par euh, discuter de l'infrastructure et du design de l'infrastructure. Et ça, mine de rien, c'est un point super important parce qu'aujourd'hui, euh, le concept de région, avec le concept de zone de disponibilité, bah, il n'est pas présent partout. Alors, certains qui vont même te le vendre avec deux, deux zones de disponibilité, ce qui est une absurdité totale puisque deux zones de disponibilité ou un, c'est la même chose. Les mécanismes de quorum, problématique de split brain, ah, T'en es deux vois, ou un, c'est pareil. Déjà, euh, genre, plus bas que ça, euh, avoir un réseau qui tient, pour commencer, et des machines Exactement. qui tiennent. Du L1 et du L2. Déjà sur l'infrastructure des data centers déjà le premier oui. point. Data center en bois. Leur, leur localisation. C est, c est un, non, mais c'est intéressant un, parce non, que... Avoir, avoir, avoir un data center qui tient, avec des bonnes climes, avec euh, de, de la redondance électrique, et pas juste se brancher mais, au fin mais, fond de, de mais ton ce bureau. Oui, mais le, la, plus, la plupart des cloud providers, même les autres utilisent des, des, des clouds qui sont... Enfin, des, des data centers qui sont déjà faits. Donc... Pourquoi pas -là, Maintenant, il maintenant, y, y a des notions qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que malheureusement, on les néglige un peu ou on oublie rapidement pourquoi elles existent. Il y a une semaine ou dix jours, on enregistre une date, on enregistre le 21 septembre, donc c'était, on va dire, qu'il y a une dizaine de jours. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est diffusé. Ça m'a Tiens à préciser. <rire> Il y a une dizaine de jours, OVH, en grande pompe, inaugure Strasbourg 5. Oui, exact. Génial. <rire> avec, euh, avec toute la politique, euh, tout ça. AMI, ah, on oublie. Maintenant, ce que je ne comprends pas, la politique, c'est la politique, mais d'un point de vue technique, c'est un non-sens technique. On ne crée pas. Ils peuvent créer, s'ils ont un problème capacitif, ils étendent Strasbourg, pourquoi pas, ils peuvent créer Strasbourg 5, mais ça ne résout pas le problème de fond, qui est que pourquoi on crée des régions cloud et des multi -ASI. Parce qu'on veut que ça soit des data centers qui soient suffisamment proches pour ne pas avoir de problème de performance et de latence, mais on veut que ça soit suffisamment loin pour être sur, et c'est ça le mot important, des profils de risque différents. Si je prends l'illustration de Strasbourg, Strasbourg c'est sur le Rhin. Vous m'expliquez que si le, comment ça fonctionne si le Rhin monte de niveau pour une raison quelconque, je ne parle même pas de l'incendie, hein. je ne vais même pas parler de l'incendie Strasbourg. Hein. Je parlais si le ils m'ont ça y est. <rire> toutes les salles, elles sont noyées. Donc le profil de risque. Alors toutes est... Le rez-de-chaussée, au moins. Donc les onduleurs mais, et donc. Non, euh, non mais risque. donc toutes oui, les salles. Oui. elles sont noyées, il n'y a pas 1, le Strasbourg 1, Strasbourg 2, Strasbourg 3, Strasbourg 4, Strasbourg, 4, Strasbourg 5, tout est noyé. Est oui, okay. Et pourquoi Pourquoi, du coup, on crée des profils de risque différents Parce que ce risque d'inondation, ça veut dire qu'il n'est pas traité dans ce cas-là. Que tu sois à Strasbourg 1, 2, 3, 4, 5, c'est le même risque. Le principe, c'est de s'éloigner pour avoir des profils de risque différents. Donc, le risque inondation il existe à Strasbourg. Mais pas à Roubaix. Une île, mais pas à Roubaix, mais c'est pas une région. C'est beaucoup trop loin. Donc, le principe de la région cloud, il est construit pour ça. Et c'est ouais. pas... Quand t'as Paris, en fait, dans un cloud provider, tu vois Paris A, B, C. Exactement. Oui. Et en fait, en fait genre, tu sais, pas, tu sais pas où est-ce qu'ils sont... Euh... En gros, il y a entre 15 et 40 km en termes de fibres, pour que... Sans répéteur, pour oui. que le but, ce soit que... T'es une latence, pas, une latence pas... extrêmement faible comme oui, si t'étais très proche, mais par contre ça serait profité de risque est différent, donc on prend l'inondation, il y en a un qui est inondé, la seine s'inonde avec un méga incendie partout. Ah par contre ça, ça marche pas sur la PRA, parce que la PRA, les recommandations c'est 300 km. Alors tout à fait, la PRA c'est autre mais chose. Mais parce qu'on oui. qu qu le fait dans une autre région. Exactement, oui. la PRA tu, le fais dans, le PRA tu le fais dans une autre oui, région, et du coup c'est plus <rire> Non mais, pour revenir à la base, parce que quand inaugures Strasbourg 5 pour te dire, j'étends ma région, tu n'as pas de région en fait. Oui. T'as un data center, tu rajoutes un bâtiment, tu rajoutes une salle. Ah, euh, que... Tu sais que TH3, euh, t'es là où s'ils ont fait pas, ils ouvrent un nouveau campus à TH3, où ils avaient manié les hameaux Tout à fait, euh... parce qu'ils qu traitent du capacitif. Oui. Et si Strasbourg, c'est pour traiter du capacitif, c'est très bien, mais c'est pas le message de com qui est fait. Oui. Et il faut juste reposer les choses et expliquer pourquoi on le fait. Et que ce concept de région, c'est pas euh, je mets des numéros sur mes bâtiments et je dis j'ai abaissé. Non. Il y a une logique technique derrière. Bien sûr. Il y a des abacs, c'est fait pour des raisons précises avec des adductions électriques différentes, des adductions réseaux différentes, des profils de risques différents, et c'est pas fait pour rien en fait. Et après par contre c'est ce que fait Scalway de Scalway ouais. ils ont trois zones, Scaleway oui. les font très bien. ils sont ils ont trois zones dans, trois zones dans, dans, dans Paris, j'en ai visité deux des trois DC, et il y en a une qui est vraiment dans le sud, l'autre qui est en nord de la, la région DC, parisienne. DC2, DC3 qui sont à côté, DC4 DC qui est dans Paris, et DC5 ouais. qui est bien et loin. Et, et dans donc dans pour le coup ouais. si, on fait, si on rajoutait cette ligne là sur Data Center, Scalway a vraiment compris la notion de région, ils le font très bien. Et Mais bon, pour le coup, OVH, je pense que ce problème, c'est un pas de l'implémentation, c'est qu'ils en, ils en ont pas conscience. Moi, moi, je, en ce moment, en fait, j'ai créé un article de test sur OVH et j'essaie de reprendre de zéro, comme si j'avais jamais utilisé Open, oh, oh, OpenStack. Petit lapsus révélateur. Comme <rire> si j'avais jamais utilisé OpenStack. <rire> <OVH, je rire> <de même. rire> open et sac. en fait, je me rends compte dans la documentation qu'à aucun moment, ils te parlent de cette notion de euh, comment sont architecturés les data centers, comment ça se passe quand tu fais une application qui soit hautement disponible. Et pour ça, je pense que c'est même pas dans la doc. Donc pour eux, ils en ont, ça, ça leur c'est abstrait en fait, enfin, tu vois toutes ces notions là ils sont pourquoi parce qu'en fait, encore une fois, ce que vend VH, c'est de l'infrastructure à la découpe oui. et donc tu veux une baie, tu veux un serveur, tu veux un bout de serveur, je te le vends. Oui, ça. Pas même ça, avoir des serveurs dans différentes régions, je trouve ça important ou dans une seule région pour éviter Dans différentes la régions, tu peux tout à fait le faire. Oui, mais dans une seule et même région, mais c'est pareil. Je trouve ça aussi important. Ah bah, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Bah, après, s'ils si, si <rire> n'ont pas compris, c'est bah, enfin, si dommage. Est... Quoi, euh, et et si, on parle, si on parle de la côté réseau, parce que là, en fait, donc là on a parlé de l'infrastructure. Très vite, on arrive au réseau. Exactement. Parce qu'en fait, euh, on, a des... on a parlé de latence. Donc, en fait, vraiment, le réseau, il est lié euh, à, à la manière dont on construit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du réseau chez les cloud providers Nous, nous parler de BGP, s'il te plaît. <rire> tu veux vraiment, je parle de BGP bah, Parle, bah, parle de BGP. Hein, après, il n'y a qu'une seule S. Alors, ça dépend des cas, mais. <rire> non, après, en fait, tu vois, le, le réseau, ça dépend de de, de comment est construit ta boîte historiquement. Enfin, tu vois, c est, c est... le réseau, c'est Oui, mais, oui, mais, mais moi, très moi, moi si jamais je vais chez OVH ou chez Scaleway ou n'importe qui, je m'en fous de savoir son histoire. Moi, je veux savoir, genre, si jamais je vais chez eux, est-ce que mon réseau, il fonctionne ça... vois... sachant, sachant que c'est cool d'avoir une VM chez eux, mais si jamais elle n'est pas accessible. C'est dommage. Je, je m'en fous. Enfin, genre... Pour avoir travaillé chez CloudWatt, où clairement le réseau, c ça a été painful pendant <rire> bien un an, deux ans. Euh, le réseau c'est important, enfin, genre euh, oui. c'est la chose qu'on a appris euh, nous euh, clairement. Alors, déjà tu vois il faut distinguer deux choses et on en parlait en off tout à l'heure, c'est euh, as le réseau public donc euh, comment tu vas accéder à ton site web ou whatever qui est hébergé chez, chez Scaleway ou n'importe quel provider et ton réseau privé où tu vas interconnecter tes VM ou euh, faire du management dessus ou euh, tu vas faire tous les trucs qui sont pas censés être en public genre du Kubernetes tu vas pas le manager en public je présume. Tu peux peut-être l'exposer en public, mais par contre, effectivement, si une base de données, en général, tu vas la mettre sur un réseau privé. Et... Oui, voilà, c'est ça l'idée. Oui, oui, et... c'est ça. Mais ça, ça, ça c'est en effet, c'est en effet tout, son, tout, ah, tout ce dont on a besoin. Mais même, j'ai besoin d'identifier les flux, hein, genre de les filtrer. De, de, de, de... de les router entre deux réseaux. De les router entre deux réseaux. Genre, parce qu'on a parlé des régions. Très bien, OK, ouais. cool, cool j'ai des régions. Je, je veux avoir du réseau qui passe entre les deux. Et puis, je veux... Je veux savoir où est-ce qu'il passe. Je veux, je veux avoir. Euh, je veux pas tout mettre dans les. tous mes œufs dans le même panier. Parce qu'en fait, j'ai en effet des profils différents de risque. Même, même au sein de ma propre infrastructure, je vais avoir des profils de risque différents. Pourtant, j'ai envie qu'ils communiquent entre eux. Pas par l'extérieur. Pas, pas, pas, pas, euh, pas, pas, pas en passant par Internet. Alors, moi, maintenant, plus le temps passe et plus je me rends compte que le réseau, c'est le nerf de la guerre. Et c'est le truc qui fait. Pour moi, c'est le produit qui manque chez les Cloud Provider français, notamment, parce que c'est un peu le sujet de ce podcast. C'est-à-dire que le réseau. C'est vraiment le truc. Enfin, moi, limite, j'aurais un cloud avec juste du réseau, mais vraiment du réseau parfait. On pourra revenir, c'est quoi le réseau parfait Et euh, des machines virtuelles, je serais content. Parce que c'est un gros problème que je vois moi aujourd'hui. C'est en effet l'interconnexion entre des ré... entre des comptes, par exemple, utilisateurs ou des choses comme ça, des nat gateways, du réseau privé, tout simplement du réseau privé. Il y a des cloud providers en France qui ne proposent pas de réseau privé. Euh, je... Donc, c'est-à-dire du moment que vous avez deux services qui doivent communiquer. Bah, ce cloud provider ne peut pas être utilisé, donc c'est-à-dire 99,89% des besoins. Et ça, c'est un vrai problème. Et, euh, et, et ça, on s'en rend compte, sur tout le cloud français, le réseau est un problème. Vous allez sur Scaleway, l'offre Kubernetes ne supporte pas le ré, les réseaux privés. Euh, donc vous n'avez pas de support des Sécurité groupes donc pas de support du firewalling. Ça, c'est le cas chez d'autres cloud providers également. Le VRAC de VH, on pourra en reparler, à gérer, c'est pas marrant. Et, et en fait, c'est un vrai problème parce que les clouds vont sortir des produits des bases de données, des clusters Kubernetes ou d'autres projets de ce type, et en fait, ils vont dire, ben bah voilà, on a le produit, par contre... T'as un service, mais tu peux pas les connecter entre Exactement, c'est, j'ai pas le réseau. Donc en gros, ton service, il est, sur, il est exposé sur Internet, ou bien, euh, voilà, il faut faire des incantations, enfin voilà, c'est des trucs inc inc incompréhensibles, ou bien il y a pas de sécurité, c'est-à-dire y a pas d'identification de flux, il y a pas de règles de forwarding possible, et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire, limite, moi, on me donnerait hein, du réseau à a service avec des instances, je serais beaucoup plus content que les clouds français qu'on a actuellement, c'est-à-dire moi je veux du réseau. Mettez du réseau partout, mettez du forwarding, mettez du mesh, mettez euh, tout ce que vous voulez, mais il faut du réseau, il faut de la sécurité avec ça, de faut... la cosse, Et si vous voilà, plaît, la, la qualité oui. de service, et, etc. Et, et, et S'il vous plaît, bah, c est, c est, je, je vous vais, en euh... supplie, chiffrez vos flux, vos flux de transit. Ouais, non, mais... En plus de chiffre à trest, on en discutera. C est, c est, mais c'est euh, le, le réseau c'est inconcevable que les réseaux soient pas chiffrés nativement. Enfin, on est cloud, on, je, je ne comprends même pas comment on peut être cloud provider et ne pas chiffrer une vas-y. Essaye de nous expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas chiffrer, quels sont les impacts et pourquoi il faut le faire. Parce qu'en fait, c'est quelque chose euh, auquel alors, on peut se à dire... à l'état de l'art en plus. Si, ouais. euh, te plaît. Mmh. Mais c'est <rire> important en fait euh, là-dedans parce qu'on l'a vu sur euh, le chiffrement, alors on n'en peut pas parler encore, mais des, des disques. Voilà, ouais. Mais là déjà, juste sur... Euh... Non, mais le chiffrement, c'est un ensemble. C'est-à-dire que... Ça fait sens si tu le fais sur l'ensemble de la chaîne. Si tu dis je chiffre que à Trest, mais que tu n'as pas chiffré une transit, bah, tu as traité qu'une partie du problème. Donc le chiffrement, en fait c'est un sujet qui doit être adressé. Quand je dis à l'état de l'art, qui doit être adressé en fait, au global. Mais justement, et et de, pas de, fait n'importe comment. Mais, mais en fait, parce que souvent, euh, quand, on, quand on réfléchit à la sécurité, au chiffrement, etc., on se dit « Ah là là, je veux pas qu'il y ait un hacker euh, au milieu des internets qui va me prendre mes données ». Mais en fait, quand on réfléchit à des profils de risque, et typiquement quand on gère des données extrêmement sensibles comme des données de santé, on doit même se protéger du cloud provider lui-même. Du cloud provider lui-même, et en fait de ses sous-traitants. Parce que par exemple, souvent, tu as des châssis DWDM, c'est des trucs assez spécifiques, et mmh. c'est rarement toi qui les opères toi-même en général. Alors, euh, si. C'est très bien. Mais très souvent, <rire> en tous les cas, c'est très bien que tu le fasses. Mais en fait, très souvent, tu as un contrat en fait, qui te... sur lequel tu loues le châssis DWM et ça prend le support. Après, sais, le DWDM, c'est que du passif. Hein. C'est des photons qui tout font à... tout, tout, tout. C'est tout, tout à fait, voilà, ça, tout à fait voilà. que du passif. Maintenant, qu'est-ce qui te gagne garanti que celui qui opère ton système, il fait Donc pas un opère y, il va même. copier quand tu l'opères, mais Crois-moi, c'est loin d'être le cas de de tout le monde, vraiment Ah oui, c'est très très loin d'être le juste cas. À tout le monde. des c'est facile. <rire> Écoute, en tous les cas, c'est très très loin d'être le cas de tout le monde. Ouais. C'est ouais. souvent parti d'un contrat et à ce moment-là, on peut prendre okay, le bah routeur opérateur, oui. on peut prendre ouais, tu... Remonter tu à n'importe quel... réseau quoi en général. À un moment donné, tu as des éléments qui ne sont pas à ta main. Et ces éléments qui ne sont pas à ta main, tu sais pas du tout comment ils vont être opérés et tu sais pas ce qui va se passer. est-ce qu'il que je sais pas si vous avez suivi à on n'a pas trop eu de suite de ça, mais il y a un an, un an et demi, quelque chose comme ça, il y a eu des coupures réseau très ciblées dans Paris, dans des, oui, dans des points les, de présence. Oui, oui. Exactement. Et donc ça, ça n'a pas été fait par hasard, en fait. Et non, donc tu oui. te dis, là, c'était fait dans l'acte de malveillance, mais quelqu'un qui, qui serait venu pomper la donnée à ce point, à cet endroit-là, si, si ton trafic il n'est pas chiffré, il récupère tout. En fait. Parce qu'on se revient qu'on a des zones de disponibilité oui. qui sont éloignées. Donc moi, ça se trouve, je reste dans la même zone, mais mon flux, il passe quelque part dans Paris pour rejoindre un autre data center. Après, elle a interprété des photons, euh, je te laisse faire. Ah non, même mais genre, alors, <rire> alors, il existe. Oui, je sais que ça existe. C'est même Est -ce à portée générique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. c'est des systèmes qui... Ah, Peut-être qu'il y a quelques années, c'était des systèmes qui étaient, euh, on va dire, qui, né, qui nécessitaient des moyens étatiques pour être utilisés. Oui. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Oui. Donc, aujourd euh, mais là, il faut quand même en avoir envie. Quoi. Là, là, on va très très loin. Mais sans, pour revenir sur la base, moi ce que je veux, c'est juste quand je démarre un service chez un cloud provider, je veux Et pas es que... internet quoi. Non mais voilà, en <rire> gros, même ou bien que le truc soit pas exposé sur Internet. Je démarre un cluster Kubernetes, bah euh, mais, mais je veux pas que Kubelet sur Internet. Mais, mais c'est ton premier besoin, mais tu vois, genre... C'est be le... premier besoin. Oui, mais le besoin, il va être trois différents tu vois, si on parle par exemple du HDH. Que... Oui, voilà, du HDH. Ouais. Le HDH, pour, pour vous dire, hein, c'est donc euh, les recommandations. En fait, je, je vais pas du tout vous donner la technologie de qu'est-ce qui est utilisé. Je vais donner les recommandations, ou en tout cas, ce qui est demandé. Ce qui est demandé c'est qu'aucune machine ne puisse envoyer un octet sur Internet, mais à n'importe quel endroit. D'ailleurs, c'est il ne faut qu'il y ait absolument rien qui sorte, c'est à dire que donc la machine ne peut pas avoir une IP publique. C'est interdit. Elle, elle ne peut même pas pouvoir envoyer, euh, même si elle parle en interne. Tous les flux avec lesquels elle va pouvoir parler doivent être connus si même elle fait une requête DNS parce que c'est des octets qui passent pour faire une requête DNS. Ces requêtes là doivent être tracées. Elles doivent être autorisées. Ça veut dire que même faire une requête sur un, sur un nom de domaine. On sait très bien qu'on peut faire du tuning DNS. C'est donc que ça doit être capté. Le problème, c'est que pour faire tout ça, il faut donc avoir accès déjà à un niveau de service qui soit extrêmement important. C'est comment je filtre, comment je peux faire un, mettre un firewall pour même moi-même avoir mes propres outils de firewalling à l'intérieur de mon infrastructure. C'est genre même, je dois même me protéger des outils de firewall de mon cloud provider qui peuvent être buggés à un moment. Je peux mettre des routes qui à un moment ne vont plus marcher. Oui, je dois... La défense ah, en profondeur. Exactement. défense si en profondeur. Veux, si tu veux ce niveau de sécurité, euh, tu loues une baie, tu prends tes propres machines et tu es sécurisé toi-même. Mais j'ai toi clairement pas envie. Oui, mais parce en fait, parce moment, si fait, tu as un, un, un niveau de sécurité mais non, mais non, euh, mais non. et que tes cloud providers ils peuvent pas le faire. À un moment, mais les cloud providers peuvent le faire, les cloud providers américains. Ouais. Et, et, et il y a le problème. C'est-à-dire que ce niveau de sécurité-là, c'est possible. Et en effet, l'ANSI. Et attention, euh... je pense quand même que ton raccourci, Cécile, il est un peu rapide parce que si tu fais l'analyse de risque, tu verras que si tu mets une baie, comme tu le dis, ou que tu commandes une baie, tu verras que pour finir, euh, t'es pas si protégé que ça. Ça, dépend de, quelle... non. Non, ça, ça dépend, dépend de quel risque que tu veux mitiguer, de... De... de qui tu veux te couvrir. de ah, qui tu de toute façon le transit donner. internet, forcément. Mmh. Et ça le, te le prix, ça va trop venir cher, parce qu'il faut que tu redéveloppes tout, il faut que tu refasses. Ah, après, c'est le, et chair, et tout le ça. temps, et même, et même c'est l'approvisionnement. C'est que là, euh, typiquement, quand on parle du HDH, on parle de projets de recherche qui viennent et qui repartent. Euh, on n'allait pas demander à l'État de mobiliser énormément de fric euh, pour euh, ouvrir des baies, où est-ce qu'on les mettait Qui c'est qui protégeait le truc On mettait un vigile devant chaque baie Enfin, genre, qu'est-ce qu'on... T'as des assistants qui garantissent des sécurités. Euh... Après, ça dépend de ce que tu cherches, mais, lui, mais, tu vois. C'est comme même c'est fonction ce que t'as envie... Et, euh... et justement, mais là, là on, était, on est dans un projet de recherche. Euh, on est dans un projet qui a besoin... Euh, de pouvoir se faire. C'est-à-dire que le but du HDH ou de plein de boîtes, nous, ce n'était pas d'avoir l'infrastructure. On ne voulait pas payer des gens pour avoir ça, parce que notre métier, c'était de faire un projet de recherche pour qu'il y ait des chercheurs en France qui puissent trouver des remèdes à des maladies. C'est ça, notre métier. Ouais. J'imagine que tu as aussi un sujet de... au-delà du prix. Hein. Admettons que tu as un budget limité, tu as aussi un problème de time to market. Oui. C'est qu'à un moment donné, si tu veux la construire tout ça, sans mmh. l'utiliser, bah, le FData on le verra quand sera à la retraite. Quoi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est et, et, et oui. pas à la retraite elle pas toi, moi, <rire> mais il voilà. et, et, et faut pas oublier que genre, le problème du time to market sur le HDH, typiquement, là, c'est un exemple et c'est euh, Stéphanie Combe. On parle régulièrement, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de privé par rapport à ça. C'est le fait que si le HDH ne marche pas, si le HDH ne peut pas traiter des données de patients français pour les boîtes françaises et projets boîtes françaises. D'ailleurs, je mets, mais c'est souvent des universités ou des choses mmh. comme ça. et ben, Ce sera les Américains qui le feront. Et en fait, on va se retrouver dans le même cas que le Covid, c'est à dire que pas de pas de vaccin. C'est genre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, une boîte française s'est plantée. Eh ben, on a dû acheter des vaccins étrangers. Si demain, les boîtes françaises se plantent et ne peuvent pas proposer des outils, euh, des, des médicaments, des, des outils, des, des petits devices qui permettent de sauver des gens, eh ben, je vous promets qu'on achètera des devices étrangers. Et donc, toutes les données de patients français qu'aujourd'hui, on a demain, elles seront juste dans des devices étrangers. Parce que euh, demain, on ne peut, se permettra pas. Enfin, si Google, demain, sort un périphérique de santé qui dit voilà, grâce à toutes les données qu'on a récoltées. C'est ah, tu sûr sais qu'Amazon nous aura acheté un truc euh, de santé. Euh, voilà. Ce qu'ils hein. qu ont acheté, c'est les cliniques. Hein. Ah ouais, ah, il me ouais. qu'ils avaient plus de... qu'ils s'étaient lancés dans le truc connecté euh, médical. Euh, c est, c est, ça, peut, ça peut leur permettre d'avoir des données. Mais en fait, il faut voir aussi que Amazon et toutes ces boîtes-là, c'est dur d'imaginer leur stratégie parce que souvent, ils n'en ont pas. Ils ont juste un cash flow gigantesque et ils se disent bah, je préfère l'acheter plutôt que ce soit quelqu'un d'autre. Ça, c'est une première stratégie. Et la deuxième stratégie, c'est de se dire, on verra ce qu'on fera. <rire> et genre, c'est un truc, c'est un truc, il faut, il faut pas imaginer que genre, il y a des grands pontes qui ont vraiment une vision claire de là où ils vont. Ils vont là où leur argent leur mène, les mène. Ouais. Et c'est souvent ça. Alors oui, peut-être que ça leur servira un jour, avoir des données, à pouvoir faire des choses comme ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment de se dire que si on n'a pas des gens qui travaillent sur ces données-là, si les données sont tellement protégées euh, que euh, elles sont dans des data centers que le truc arrivera dans 20 ans, et ben juste demain, il y a, quelqu'un qui sortira un device qui sauve 5 bah, ans d'espérance de vie. 5 bah, ans d'espérance de vie, clairement, demain, on va pas pouvoir dire aux gens, bah attendez, dans 10 ans, euh, la, la, une boîte française va peut-être se monter pour faire la même chose, en attendant, mourrez. Alors quand même une chose sur le HDH, c'est que là on parle beaucoup de HDH, en plus euh, de sujets vraiment de fonctionnalité, ce qui est normal, game tu as travaillé pour le HDH, on a une personne de Thales, mais euh, pour moi il faut quand même garder à l'esprit que ça c'est quand même des besoins particuliers, et 90-95%, voilà, c'est des, des chiffres que je sors de mon chapeau, n'ont pas besoin d'un niveau de sécu aussi évolué, c'est-à-dire, oui, aucun octet sur internet, etc. Et ces boîtes-là, aujourd'hui, ces boîtes qui n'ont pas be des besoins aussi poussés que du HDH, du HDH elles sont où globalement bah, elles sont aussi chez les Américains. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas des contraintes comme le HDH, pourtant, j'ai d'autres contraintes, des contraintes assez simples au final, mais qui n'existent pas non plus sur le marché local. C'est-à-dire qu'il faut aussi... Euh, finalement, les cloud providers auraient euh, les 90% du marché non HDH, euh, les cloud providers français, bah, ils se porteraient très bien. Le HDH, c'est un peu quand même une niche. Enfin, les plus oui, du HDH, niche, oui. pour moi, c'est quand même une niche un peu comme Thalès, le militaire et tout. Moi, je vois un peu ça comme des niches. Le tout venant <rire> voilà, euh, n'a pas forcément besoin de tout ça. Bah, comme je disais tout à l'heure, la PME qui voilà. a un site web. Mais la, euh, la voilà. PME, on va dire, alors, qui a un site web, c'est une chose, mais la start-up un peu tech, voilà, avec quelques services, oui, enfin, c'est deux choses différentes. Ces besoins, c'est quoi Et moi, c'est vraiment un point qui est important, c'est aussi de, de parler de ces entreprises-là. C'est un peu voilà, le, le, le ventre mou de la tech française, voilà, je dirais, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, on va dire, c'est la majorité, voilà, euh, les, des, des, des boîtes françaises, c'est quoi leurs besoins Et pourquoi ces entreprises-là sont plutôt chez les GAFA mais ça, pour moi, c'est un point important. Euh, sur les réseaux privés, sur les security groups, sur euh, les peerings, etc. Et là, on est vraiment sur des besoins déjà de sécurité, mais pas aussi évolués. Mais après, ouais. comme... Tu... Hey. Ouais. Ouais, désolé. Euh, ouais, comme tu l'as dit, euh, moi je pense que dans les cas-là, ce qui manque, euh, tu l'as un peu dit tout à l'heure à demi-mot, c'est qu'ils offrent les services. Si on prend l'exemple, du coup, là on parle de réseau privé, globalement ça s'abrège en VPC la plupart du temps, pour Virtual private, private cloud. Et euh, du coup, cette offre-là, bah, les fournisseurs français, il y a un truc qu'on voit souvent, c'est si tu regardes sur leur site, si tu regardes sur leur offre, oui, ça existe. Ben, par exemple, je prends l'exemple de SkyOS c'est ceux que je connais mieux à ce niveau-là, ils vont dire les VPC, ça existe. Sauf que dans la réalité, c'est un service qui est ultra appauvri, c'est comme si demain quelqu'un veut aller chez Bugatti et toi tu lui dis non non mais je peux te vendre une voiture, la voiture il y a un siège, les autres ont été arrachés, il y a un moteur qui est accroché à peine, c'est pas le même niveau de service, il manque plein de choses. Et en, si on prend l'exemple de Scalway, bah, les security group on peut pas se taguer entre nous, ça, ça peut pas être con, mais ça c'est le ce genre de truc au confort, quand tu fais du cattle, bah, c'est important autre chose qui est un peu embêtant c'est que c'est ultra basique c'est vraiment tu crées ton VPC tu crées ta, ta gateway mais tu ne peux pas être souple sur le routage tu peux pas être souple sur pas mal de choses en fait et du coup bah tu es un peu bloqué donc soit tu simplifies ton infra à l'extrême soit tu tournes ton infra pour rentrer dedans mais ça rajoute énormément de contraintes alors que si tu vas sur AWS ou autre bah tu vas pouvoir créer ton réseau euh, de manière ultra flexible avec des gateways euh, du coup euh, chez Game tu en as parlé la euh, dernière fois il y a un truc très bête que j'ai jamais vu chez un fournisseur euh, français euh, c'est de pouvoir avoir des, euh, des gateways internes pour si ta machine n'est pas connectée du tout interne, à internet, qu'elle puisse taper sur les API du cloud provider, pour taper sur euh, des autres services, par exemple S3 Et du coup, on est, enfin le, le, le, le fait du coup de vouloir compenser, d'appauvrir ton infrastructure, ton schéma, etc, ça a aussi un coût financier, non négligeable en fait, ça pour, le, pour le client. Et un risque aussi. Et un risque et un, un gros risque Et je veux comme justement dire ce que tu as dit avant Mathieu, tout le monde n'a pas, pas besoin de ce qui est décrit dans le HDH, je, je suis assez d'accord avec toi. Je vais quand même dire, il y a des choses qui ne se voient pas et, après, ce n'est que mon avis personnel, mais y compris la PME, qui vend du pain, euh, ces données doivent être chiffrées, à tracer ces transit. C'est des choses sur lesquelles oui. on ne peut pas passer. Le TLS, euh, c'est sûr. Oui, ça ces éléments-là, si tu veux, c'est des éléments qui ne se sont pas trop affichés, parce que du coup, c'est pour un service. C est, c est, c est une, ça, pour nous, c'est basique, quoi. C'est la normalité, oui. on va dire, tu vois, c'est la baseline de la sécurité. Bah quand ça y est pas, je trouve que c'est extrêmement problématique euh, à mon sens. Et le problème peut-être euh, qu'il y a là-dedans, mais quand on revient par exemple sur le chiffrement des, des disques durs, c'est que je pense que les trois quarts des gens qui sont chez ces cloud providers-là n'ont aucune idée de savoir est-ce qu'on l'a ou pas. C'est qu'en fait là, là, on a une, on a une concurrence en fait, qui n'existe pas. Enfin, on, a, on, a, on a des fonctionnalités qui ne sont pas dans l'un ou dans l'autre, mais qui ne sont juste pas affichées, personne ne le sait. Ouais, et surtout et que ça soit fait à l'état de l'art. Mmh. Si tu veux, là, dans la liste de ceux que tu as là, là, par exemple, beaucoup ne chiffrent pas. Donc ça, c'est un premier problème. Et ceux qui chiffrent, c'est loin d'être à l'état de l'art. C'est-à-dire que tu prends luxe, tu mets une, une passe-phrase luxe, et puis ça te permet de dériver une clé de chiffrement, et puis euh, roule ma poule. Enfin, ça, ça c'est bien, c'est le chiffrement de Mémé. Quoi. Enfin, je veux dire, le, le chiffrement, c'est... Il y a du chiffrement, c'est ce qui était demandé. D'accord. Mais <rire> ça ne vaut pas grand-chose. En fait. Je troll. Et... <rire> C'est-à-dire que le chiffrement, tu as quand même des principes. C'est un peu comme les histoires des Asies et des régions. Tu as, oui. as des principes, et ils ne sont pas là pour rien. C'est-à-dire que si tu as des hiérarchies de clés avec une, une, une, a mec, une master en encryption key, ensuite qui permet de chiffrer des keks, donc des keys encryption mmh. key, qui permettent elles-mêmes de frapper de, de des decks qui sont des data en encryption key. Il y a une logique derrière oui, tout ça. Oui, c'est le système de PKI, chiffrement. Et tout, de... tout ça, c'est réfléchi, c'est pensé. Oui. C est, c est, c est, ça a une vraie logique, en fait. Tu peux te dire, bah du coup, par exemple, mes keks, elles sont attachées à mes clients. Je, je, si je dois vraiment déléter les données du client, ou n'importe, serait ce serait-ce pour du RGPD ou quoi que ce soit, j'efface ouais. les keks, et donc, du coup, les données sont... Irré irréversiblement effacé puisque du coup, je n'ai plus de quoi, les, des les des clés chiffrer, qui, oui. qui permettent de, de, de déchiffrer les clés qui chiffrent pour de vrai les données. Mais tout ça, ça s'appelle l'état de l'art, oui. avec une génération euh, avec des, euh, des RNG, donc des random number oui, generator. C'est le truc vraiment, vraiment, hardware, vraiment bien fait. Oui, hein. oui. Ça, c'est vraiment le truc oui, bien mais, fait. Mais personne ne le fait. Bah, enfin, ou celui qui a vraiment envie de le bah faire. Si, en fait, en fait c'est juste que c'est l'état de l'art que tout le monde le fait, mais effectivement, c'est ce que tu retrouves difficilement chez les cloud providers. Oui. C'est tout ce que tu grattes et que du coup, à la fin, mais tu C'est un euh, truc que tu pas fais pas en vraiment... interne parce que tu as besoin de la sécurité, mais c'est chez les cloud Mais justement, en fait, c'est là aussi où, euh, pour, pour moi, il y a un truc important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Cécile, c'est que tu peux tout refaire en interne, oui, mais ça demande déjà beaucoup de temps et de compétences. Oui, et surtout, certes. pour moi, là-dessus, le cloud, il apporte un vrai truc. C'est que, en tout cas, de la manière dont je le vois, c'est de se dire que même demain, tu es une PME de 150 personnes, tu fais du soft, rien de super ambitieux tu n'auras pas les moyens de faire un truc euh, à l'état de l'art d'un Amazon, euh, d'un AWS, d'un Google etc. Non, mais tu vois... les gens, le cloud, ça te permet d'accéder à ça et toutes ces bonnes pratiques dans la conception des data centers, dans la gestion des clés que tu ne pourrais pas faire en interne, parce que ça serait euh, inimaginable. Oui. Tu pourrais y accéder, et offrir un meilleur niveau de sécurité, et de développement en fait. Donc pour moi, c'est un peu ça aussi la province du cloud, d'accéder en fait à des choses que tu pourrais pas faire tout seul. Toi quoi. seul, ouais, tu ne pourrais pas le faire ou pas aussi bien. Et, pas et tu ne pas, de pas la... te ouais. substituer. Enfin, je veux dire, oui, si non, le chiffrement oui. dont on discute là, il n'est pas mis en place par ton cloud provider, tu ne peux pas te de Après, il faut avoir confiance en chiffrement du club provider aussi. Ah, alors, bah, tu chiffres tu... après de ton côté on, aussi. On est, on, oui, voilà. On, mais il est faut est avoir une confiance affaire. en ah, oui. le provider. Ah Mais c'est un contrat avec lui. Enfin, genre, c est, c est, tu fais un, en partie confiance parce qu'il possède ton réseau, il possède ton accès, lui, et lui, Il a à aussi demande. des solutions. Alors attention, parce qu'il existe différents niveaux. Donc là, je parle du chiffrement de base oui. à l'état de l'art. Donc, on considère qu'il est fait à l'état de l'art. Et ensuite, tu as d'autres solutions si tu ne veux pas avoir confiance. Alors, tu as ce qu'on appelle le, le « bring your own key ». Oui honnêtement, je vais vous dire, le seul truc que ça mythique, c'est un truc très joli sur le papier, la réalité, c'est que la seule chose que ça mythique pour de vrai, c'est est-ce que le RNG, donc le, on va dire l'aléa qui a permis de générer la clé de chiffrement ouais. du cloud provider, je ne lui fais pas confiance, et donc je le fais sur un truc où moi je sais que c'est bien et je lui donne la clé. Ouais. Ce que ça mythique. Honnêtement, je vais te dire pour savoir comment c'est fait chez les principaux cloud providers, c'est bien fait, donc tu mythiques pas ouais. grand-chose. Tu t'achètes peut-être l'esprit tranquille, mais garde plus que ça. <rire> Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'externalisation. Le... L'externalisation le, des clés de chiffrement. Ouais. En fait, c'est un abus de langage. Ce pas les vraies clés de chiffrement qu'on externalise, c'est ce qu'on appelle les keks. Mmh. Actuellement, la mec, la, la master encryption key. Les decks qui, elles, chiffrent de, pour de vrai la donnée, elles sont toujours chez Cloud Provider, gérées par Cloud Provider, ouais. mais elles sont chiffrées et avec des clés qui sont en ta possession. Okay. Et quand le Cloud Provider veut accéder aux données pour les déchiffrer, pour monter un disque chiffré, pour accéder à quelque chose. Mmh. À ce moment-là, il vient de, il vient faire une requête chez toi, authentifiée pour pour que tu dévrapes cette clé de chiffrement et ensuite que ouais. puisse accéder à tes données. c'est un, de, deuxième... un genre de MFA quoi, en gros. C'est un genre de MFA, sauf qu'en fait, c'est un peu plus que du MFA dans le sens où en fait, c'est à la fin, tu coupes les clés, il y a plus rien. Ouais. Et après, tu as carrément ce qu'on appelle le client-side encryption, où c'est là que tu déposes directement chez le cloud provider des données chiffrées avec des clés qui sont chez toi et qui n'ont jamais, ouais. qui jamais quitté ton chez-toi. Ça, ça marche plutôt pour euh, certains, soit du stockage à froid, soit certains services ouais, SAS. Du S3, des ouais. ou, ou, ou, ou du SAS. Ben, C'est-à-dire que ça marche aussi pour du SAS. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, tu prends du Google Workspace ou de l'Office 365, c'est les options qui existent. C'est supporté c'est supporté. Maintenant, attention, ça réduit beaucoup les fonctionnalités. Oui, C'est-à-dire que beaucoup de fonctionnalités côté serveur n'existent pas. Et encore, alors ce qui est à mon sens, mais après c'est mon avis personnel, le, le next step du dessus, ce qu'on appelle l'ubiquitous encryption, qui est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu vas te retrouver, alors c'est assez technique, donc je ne sais pas si on va rentrer dans le détail, mais je vais, bon, je, je peux essayer de vous le faire, un hein, gaming facing, ça, ça peut être long, hein, parce que c'est quand même assez technique. Ça repose en fait sur deux, euh, deux éléments technologiques, donc le premier que je viens de discuter c'est l'externalisation des clés de chiffrement, ouais. et euh, le, ce qu'on appelle le confidential compute. Donc, en fait, le principe, c'est le suivant, c'est-à-dire que, par exemple, tu démarres une VM dans le cloud, de, en ubiquitous mmh. encryption, et puis son volume, il va être chiffré. Bon, ça, c'est le, le principe. La clé de déchiffrement, ce n'est pas la vraie clé de déchiffrement du volume, c'est la clé de déchiffrement de la clé du volume. Mais on, on va simplifier les choses, donc que c'est la clé de déchiffrement du volume. Elle est chez toi. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu démarres cette VM dans du confidential compute. Donc, en fait, c'est une zone isolée de ton hyperviseur que même l'administrateur ne peut pas accéder, en fait. Qui est elle-même avec une clé de chiffrement hardware à l'intérieur de ton CPU. Style TPM C'est presque style TPM, mais c'est pas tout à fait un TPM. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, que tout ce qu'on appelle un CPU, c'est un abus de langage, c'est un SOC. Ouais. À l'intérieur de ce SOC, tu as des... Euh... Je trouve qu'on va réduire parce qu'on a perdu tout le monde déjà. Ouais, voilà. <rire> non, non, c'est bon, mais la plupart des gens qui écoutent... Euh... D'accord. Et, et au pire, ils <rire> Je jouent sur ai... Wikipédia. Hein. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, t'as l'intérieur de ces CPU tu te retrouves avec des clés qui ont été gravées, on va dire, euh, de manière ouais. dure, en, en, qui ont été, euh, qu ont été en dur, qui permettent de vérifier que tu es dans ce qu'on appelle une enclave de confidential compute. Donc, c'est-à-dire, en fait, en gros, imagine que cette enclave, c'est une isolation hardware okay. chiffrée de ta VM où même l'administrateur, le root de l'hyperviseur, il ne peut pas rentrer dedans. OK. Voilà. Et donc, une fois que ta VM comme ça, elle démarre, bah, je ne peux toujours pas accéder à ces données, on est d'accord. Ouais. Et donc, en fait, il y a un challenge qui est fait entre le système de gestion de clés extérieur et la VM pour, avec un mécanisme d'échange et de challenge pour vérifier qu'on est bien dans une enclave sécurisée qui est signée sur le processeur AMD, numéro de série, truc, mûche, etc. Si c'est de l'AMD. Oui. Si je fais une petite aparté pour ceux qui veulent regarder. Ça s'appelle SEV chez AMD, SGX chez Intel et TEE chez RRM. Voilà, Comme ça, vous pourrez aller chercher sur Wikipédia. Et donc, une fois que, ça, une fois que ce challenge est validé, à ce moment-là, le système de clé externe au cloud provider va donner la clé Enfin, en fait, ils ne donnent pas la clé, mais ils dévrapent la, ouais. la clé de chiffrement des données. Et donc, tu te retrouves avec un élément qui tourne dans le cloud provider, sur lequel le cloud provider n'a pas du tout la main et n'a pas accès. Ok. Voilà, donc ça s'appelle l'Ubiquitous Encryption, Alors, si vous voulez chercher. Et il y a vrai. vraiment des gens qui le font ou Alors, il y a tout à fait des gens qui le font. Alors qu'ils le font, euh... c'est-à-dire, est-ce que ça existe <rire> Ouais. Ça existe tout à fait. Et oui. en prod Ça existe tout à fait en prod aussi, ouais. Mais il ouais. y, y a quand même un truc, tu de... vois, tout ça, ça c'est très intéressant. Euh, mais il y a quand même un, un truc, c'est qu'il faut se rendre compte que là, euh, je veux dire, 90% du marché, il à a à 200 années de lumière de ce de oh, ça Globalement, on parle de Biquitus, machin, euh, etc. Donc, globalement, moi, euh, je veux des, des Security groups, je suis déjà content, quoi, limite. Enfin, toi, je, je veux dire, non, mais on, on est, est, non, est. Genre, déjà, du SSO, je, pense mais voilà, de... euh, non, euh, je pense c est c est que tu as raison qu'on est un peu dérivé un peu. Non, mais c'est oui. ça que je veux dire, c'est que si on recentre un peu le sujet, c'est que là, on, parle, on est parti très, très, très, très, très loin, mais en fait. Là, on parle de possible. non mais on parle de cloud français qui n'ont pas de réseau privé donc là les big qui alors, alors je, veux que, dire, euh... que, que... <rire> je veux dire c'est on, on est un... en fait on est un monde je veux dire on est mais alors hier euh, on on est sur Mars là je veux dire, mais, euh... mais est-ce qu'il est y en a pas qui en ont euh, parce que justement euh, dans le chat il y en a qui vont qui nous disent apparemment donc Nicolas nous dit que il y a euh, le tout ce qui est VPC et security, justement euh, sur Scaleway alors la blague bah, c'est ce que je disais, c'est ce ouais, que je disais tout à l'heure, effectivement. Alors, non, mais... je, je, je fais que euh, moi, Non, je ne connais pas assez. Euh... essayer. Bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est en fait, il faut faire très attention à cette notion qui peut être hyper, euh, comment dire, euh, maladroite. En fait, c'est de parler en termes de service en mode on l'a ou l'a pas euh, de manière binaire. C'est 8 oui, à les VPC qui sont qui existent, c'est ouais, je les ai testés, j'ai fait un article de blog dessus. Euh, et du coup... Bah, oui, ça existe, sauf que c'est pas intégré à tous les services, même s'ils le font petit à petit. Encore une fois, je sais qu'ils bossent là-dessus. J'aurais déjà discuté avec eux. Mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas de système de gateway spécifique. Il y a plein de choses, pas de choses, plein de choses comme ça qu'ils n'ont, qu'ils n'ont pas encore intégré. Donc, je doute pas qu'ils le feront un jour. Mais pour l'instant, on peut pas dire, moi, je peux pas dire honnêtement, euh, si je fais une comparaison avec un AWS, bah pour le réseau privé, euh, ScaleWave euh, remplira pleinement son Parce office. C'est comme le cloud. En fait, ils ont leur définition du VPC et AWS a la définition du, leur définition du VPC comme euh, Azure à de... ouais, l'a de... Vois... Alors. l'attente publique, elle attend un peu euh, plus de choses. Là, c'est vraiment très basique. Non, parce que non, tu, te coup... ba... tu te bases sur un référentiel d'AWS coup... qui est celui le plus avancé. Du, du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Cécile. Donc, prenons la définition d'un des cloud providers du VPC et regardons à la, question, à la question de fond. En fait, pourquoi pas C'est leur définition. Je te prends en mot, c'est leur définition. Ça correspond à combien de pourcentage du besoin du marché Parce que si c'est leur définition, mais que ça ne correspond qu'à leurs besoins eux-mêmes, euh, c'est bien, c'est leur définition. Ouais. Après, tu vois, c'est ça que je voulais rebondir et que j'en veux reparler aussi. Là, je vais dériver très loin. Et en fait, c'est que on est tous là en train de critiquer en mode OVH fait pas ça, ou AWS c'est pas ça, ou ne fait pas ça. Et c'est en fait, c'est la question, c'est que, un, est-ce que quelqu'un leur a déjà remonté Toi, tu, je sais que tu as fait ah, des oui, articles non, de ça... blog, voilà, il n'y a pas question. Deux, est-ce que les boîtes sont prêtes à écouter, à assumer qu'ils okay, n'ont pas répondu tous les besoins, et à faire en sorte de répondre aux besoins dans le futur Alors, juste là-dessus, euh, parce que bah, je me permets de reprendre juste... Euh, la plupart du temps, on leur remonte, et je sais qu'ils sont assez friands, généralement des retours, ils sont assez ouverts pour la plupart. Et je sais aussi qu'ils ont, euh, si on leur demande aujourd'hui, s'ils pouvaient le faire en un claquement de doigts, ils le feraient. Euh, le souci, c'est que je dis pas encore une fois qu'ils veulent pas le faire ou de ça. Je veux dire juste qu'au moment X, on peut pas dire qu'ils ont un service qui répond à, aux besoins du marché. Oui, bien sûr. Parce euh, que quand on dit j'ai besoin de réseau privé, bah j'ai besoin de faire du filtrage, potentiellement faire du log sur les euh, sur les flux réseau, faire des gateways, faire du relation comme ça. Et ça, c'est des besoins marchés. C'est pas forcément une question de déficience, c'est vraiment une question de besoin. Et ça, pour l'instant, ils l'ont pas. Est-ce que c'est grave en soi Non. Mais on peut pas juste dire du coup que ils l'ont et ça remplit alors, parfaitement. Alors le il piste. paraît que, enfin en fait, donc my bad, je me suis trompe. Euh, C'était plutôt sur Outscale où il y avait ah justement ouais. ces séries Security Group sur les VPC. Ah mais mais là je crois qu'on n'a pas assez d'expérience autour de la table euh, ouais, euh, ouais, sur. J'avais ouais. des mauvais retours d'Outscale oh, de la euh... stabilité. Mais... Ouais, alors, alors mais c'est ça tout le truc aussi c'est que en fait chacun a des a des points forts et des points faibles et d'ailleurs si on parle des cloud providers américains euh, mmh. je pense autour de la table on a tous ici des des des points forts des points faibles des clouds Providers américains qu'on aime ou qu'on n'aime pas et clairement on pas, peut... je ne les utilise pas moi perso. <rire> <Alors, rire> Bravo on est, on est dans, un, dans un podcast sur le cloud et euh... bon mais non mais c'est C'est français monsieur. Non mais c'est vrai <rire> que là si outscale euh, doit avoir ça et c'est vrai qu'avoir un SDN euh, qui permet donc d'avoir du filtrage de manière avancée c'est quelque chose qui aurait dû être là à la base euh, à la base de la base. Euh, je sais pas si on veut rentrer dans justement toute tout cette partie euh, genre comment. Faire avancer ces cloud providers là, puisque là en fait c'était ça plutôt. Bah moi je trouve ça important, c'est si on a envie qu'on ait des est trucs des, qui marchent ce en c'est. ce qu'on voulait faire à la mais fin, donc on peut essayer de lancer ça Ce qu'il faut, pour... oui. qu faut comprendre, c'est que le, ces cloud providers là, ils, ils travaillent comme tout le monde d'ailleurs à ressources finies et ils ont un nombre de ressources. Qu'est ce qu'il est Et à un moment donné, c'est une question d'arbitrage. Donc peut être que si tu te dis bah ouais, je voudrais bien les VPC, mais. Il y, y a tellement d'écarts, il y a tellement ouais. que c'est uniquement quoi, une question d'arbitrage. Par, par quoi tu commences Et en fait, si jamais t'as pas d'IAM et que tu me fais un VPC, si tu commences à faire le VPC et que demain tu fais un IAM, c'est quoi C'est qu'il faut refaire le VPC quand tu la l'IAM Alors, il y a quand même un truc moi, sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'on parlait de VPC, etc., notamment chez Scalway, et chez tous les autres club rider français, c'est la même, enfin, sauf ceux qui n'ont pas de VPC, euh, c'est euh, <rire> qu'en fait, le VPC n'est pas sur tous les produits. C'est-à-dire oui. qu'il y a un VPC. Sur un subset, et ça c'est un gros problème en France, c'est qu'en fait les fonctionnalités du cloud, vous allez sur Amazon par exemple, vous avez un, je sais pas, un produit, voilà, VPC, il est dispo sur tous les produits de manière assez consistante, mmh. c'est un peu le même fonctionnement, voilà, etc. Vous allez sur Scaleway, c'était le cas alors, il y a quelques mois, sauf si c'est sorti très récemment, je veux dire, euh, quand, ça sortira, quand le podcast sortira, ça m'étonnerait, l'offre Kubernetes n'a pas le support des VPC, n'a pas le support... Quoi. Alors moi, à l'époque, quand j'ai testé, ça c'est peut-être maintenant c'est en bêta, mais à l'époque, il n'y avait ni support des VPC, ni support des security group, Kublet, le CNI, l'API server, etc., etc. était à poil sur Internet. Je connais même un mec qui a scanné les réseaux Scaleway, les plages d'IP, pour le fun, pour récupérer des trucs. Enfin bref, euh, voilà, donc on en est là, hein, je veux dire. Et on en revient à ce qu'on dit. Non avec... mais c'est... Euh, voilà, et, et, et, et tu te dis, mais pourquoi Pourquoi C'est-à-dire que sans parler du produit VPC, dire un VPC basique, mais dispo sur tous les produits, moi je serai potentiellement client pour mes besoins perso je veux dire, par exemple. -dire, je pourrais peut-être l'utiliser. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. C'est que moi, ce que je m'attends chez un cloud provider, c'est une cohérence de l'offre. Quand un produit sort, VPC, autoscanning, etc., je m'attends que ce soit disponible globalement, c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai d'autoscanning. C'est Voilà, c'est ça. Que ce soit intégré, C'est ça, intégré. Voilà, que ce soit... Il y a une cohérence, il y a une vision. Un cloud provider, ce n'est pas juste des produits... Euh, c'est pas de choix c'est pas voilà c'est ça quand je regarde des cloud providers français souvent j'ai l'impression qu'en fait c'est 10 entreprises qui ont fait 10 produits qui, qui se une marketplace ouais c'est une marketplace de produits quand et je vois les, les menus OVH sur le site, on non mais ouais, c'est tu sais, je cherche un VPS et, et maintenant, il y a mais mais une... le truc. Euh, c'est un peu une matrice. De... VPS, Alors, on parle qu'à chaque fois que, que tu cliques euh... sur un truc, tu as une facture de 12 mais... <rire> films, euh, 1,37€ voilà, et 2,12€. Rien n'est unifié. En fait. -à -dire, ce produit supporte le VPC, celui-là ne le supporte pas, ce produit su supporte le chiffrement, celui-là ne supporte pas, ce produit supporte l'autoscaling et, et ce produit ne le supporte pas, ce produit supporte les security groups, ce produit ne le supporte pas, etc. Et ça fait une espèce de matrice infinie de possibilités et ça n'a plus aucun sens à la fin. Oui, donc et en fait, il faudra un cloud qui fasse genre quatre produits, mais unifié, simplifié et, et Et surtout, sur, généralement, les clouds, pour avoir travaillé chez un cloud provider, construisent en fait, des produits au-dessus d'autres produits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours comme ça. Voilà, oui. C'est des choses qu'en fait, ça s'auto-alimente. Plus tu as de produits, bah, plus tu vas vite à construire de nouveaux produits. Et, et c'est aussi parce qu'ils sont organisés en service team ouais. et que du coup les service team délivrent un service voilà. et les et autres ont besoin de ce service, et ils, ils construisent ce service en voilà, consommant ils ce service au même titre que toi tu voilà. consommes en tant que client, et euh, ils consomment Moi c'est un truc que je ne comprends pas par exemple services. en France comment OVH ou Scaleway ont pu sortir des offres Kubernetes avec des notions de node pool, donc des groupes de machines sans avoir la notion de groupe de machines dans les instances. Comment c'est possible Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit à un moment... Euh, bah en fait il euh, y a peut-être un truc qu'on a loupé Alors on en revient on la, la, la notion d'ASG sur Amazon pas On exemple. a eu la discussion tout à l'heure ouais, On, mais a, on, en, revient, on en revient à un point initial Qui est à mon sens parce que OVH te vend de l'infrastructure à découpe Et comme ils te vendent de l'infrastructure à découpe Alors en, fait, en plus je que quelque chose aussi Qui est de, un peu de notre fait C'est qu'il faut dire c'est qu'on discute là d'OVH On discute de l'offre public cloud d'OVH OVH c'est oui. une entreprise, ils ont différentes offres Et pour l'instant on se focus sur la partie public cloud hein, C'est important de le préciser Bref, ce que, je, ce que je voulais dire c'est que comme la problématique qu'ils ont, si, si vous regardez, vous achetez 5 VM d'affilée sur OVH et vous verrez que vous tomberez sur le même hyperviseur ou sur deux hyperviseurs. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que euh, l'orchestration des demandes qui sont faites, elles sont faites les unes derrière les autres. Donc ils remplissent un hyperviseur, puis après ils remplissent le suivant et ainsi de suite et ainsi de suite. Et quand tu fais ça, tu as un problème de linéarité, c'est-à-dire tu ne peux pas faire un, un scaling group ou un autoscaling group de 100 VM, parce que ça, ça voudrait dire que si tu faisais ça, il faudrait que potentiellement tu as un certain nombre ou un nombre non négligeable de ressources derrière. Et en fait, il est là le problème. C'est quand tu vends des éléments à la découpe et que tu n'as pas cette notion d'abstraction et de service en fait, que toi, tu achètes, eh ben, tu te retrouves avec ces travers-là. Et souvent, ce que j'ai entendu quand moi j'ai fait ce, cette remarque à des gens d'OVH, on m'a dit c'est de la faute d'OpenStack. Ce n'est pas vrai, en fait. Bah, c'est ce qu'ils vendent, en fait. Ils non, ont, mais ont décidé de vendre des Vous avez des configuré leur construction oui, voilà, Nova de cette manière, c'est décidé... un choix oui, d'entreprise, ça vous facilite le, provi le, le, le provisioning planning, ça vous facilite tout un tas d'éléments. C'est bah, des choix de techniques. Enfin, c'est euh, voilà, un choix, tout à fait, mais euh, c'est pas une limitation d'OpenStack. Oui, voilà, c'est un choix de technique. Mais, euh, mais c'est vrai que finalement, quand, quand on regarde le besoin des entreprises, euh, voilà, comme je dis, de tout venant, des entreprises un peu classiques, tech, etc. Pff, est... Moi, j'utilise Amazon, mais finalement... On dire, Amazon a un million de services, mais en fait, la, la base que les gens utilisent globalement, c'est un peu la même chose. C'est les VPC, c'est les autoscaling groups, bah, c'est très occupe. simpliste en fait. Ouais, enfin, mais très, très simpliste. Ça, on Parce pas que que le... mais, euh... Par contre, c'est intégré, ça tourne. Oui, voilà. et ça, c'est intégré. Et en et fait, vois, et, euh, ouais. Mais il n'y a pas grand chose. Je veux dire, il y a pas grand chose. stockage oui, objet et IAS yes, complet, c'est 85% du marché. Ah, non, mais ouais. Mais par contre, YAS, YAS voilà. plus plus. Je veux dire, YAS, réseau complet. privé, Gateway, euh, Security Group. C'est comme on peut parler de S3. Euh, S3, je, je vois plein de providers, qui disent bon, on a S3. Bah, tu regardes, t'as S3, t'as trois options. C'est stocker des, des objets dans le bucket euh, et des trucs comme ça. Alors que sur AWS, t'as six pages d'options, tu peux héberger des sites avec, tu peux faire plein, des ACL ultra précises, tu peux faire plein de choses. et multi-région, C'est ça. Oui, voilà. C'est important tout ça. Mais, mais mine, mine de rien, c'est important. Et moi, je pense que le vrai problème de fond chez les fournisseurs français, qui en arrive à des questions, euh, notamment, comme quand je dis quand on compare deux trucs euh, très haut niveau, c'est qu'on a un problème de definition of done au niveau euh, des euh, fournisseurs français. C'est que j'ai l'impression, eux, euh, c'est qu y a un, un, dès qu'il y a un MVP qui fonctionne à peu près bien, on va le mettre euh, du coup en, en tant que service entre guillemets fini. Alors que pour moi, le definition of, the, of done, il devrait être beaucoup plus complet avec un minimum 50% des features du service et surtout une intégration aux API et dans les autres services, comme le disait Mathieu plusieurs fois, dire que bah, le VPC, il est fini quand il est intégré tous les autres services qui doivent pouvoir utiliser le VPC comme cube. J'ai un exemple parfait pour ce que tu dis, c'est j'ai testé une offre Cuma, euh, container, pas Kubernetes, container à ce service française à sa sortie, sortie de, en GA. Génère euh, la Je teste, retour, réunion avec les leads de, de l'équipe, etc., etc., Et moi, j'avais un vrai besoin, c'est-à-dire je voulais l'utiliser cette offre. Et euh, donc mon besoin, c'était, bah, j'ai une offre con container as a service, bah, je veux avoir un, voilà, une image conteneur et la, la déployer et ça marche globalement. Un bon, conteneur, euh, euh, euh, je, euh, je démarre un conteneur. Voilà, c'est voilà et puis, puis bon, il y a un peu de paramétrage. Bah, L'offre ne supportait pas les réseaux privés. Ne supportez pas les security groups. Ne supportez pas les domaines custom. Par exemple, si je veux un domaine mcorbin.fr, voilà, voilà, donc obligé d'être op opéré, d'être exposé sur Internet. Ne supportez pas euh, le stockage. Ne supportez pas le passage de secrets. Ne supportez pas le passage de configuration, de fichiers de configuration, je veux dire. Pour un conteneur, c'est quand même un peu dommage. Mais en fait, je leur dis, ne supportez pas le, le fait d'utiliser des registries publics, par exemple Docker Hub et En fait, je pouvais juste rien faire. Mais, Mais... vraiment. Rien euh, C'est à dire, l'offre était GA, mais je leur dis mais je peux faire quoi Mais en fait, il n'avait même pas d'utilisateurs, je pense. C'est à dire que je ne comprenais pas, même pas le besoin, encore je ne encore comprenais pas qui pouvait utiliser ça. Tu connais Nuage Oui. Oula, on va rigoler. <rire> non, ben, alors là, oui. Euh... Euh, J'ai oui. eu, eu fait un temps des crédits euh, Nuage. Bah, parce que tu es une influenceuse. Euh... Ouais, J'ai plus mon compte Twitter, je suis plus influenceuse. Mais <rire> si, tu l'es toujours. Ouais. Du coup, je voulais tester un petit peu Nuage et je me suis dit, euh, vas-y, euh, en gros, euh, les crédits que j'ai eus, c'est euh, l'équivalent de 35 ans de VM de monitoring euh, qui me sert dans un coin, bref. Euh, du coup, ils avaient des trucs où genre en fait, tu cliques, cliques bouton et puis t'as une VM qui spawn au bout d'une minute. Moi, j'étais en mode, bah, vas-y, c'est cool. Tu vois, déjà, euh, tu vois, je suis pas du tout dans Kubernetes euh, comme ça comme vous. Moi, j'ai une VM qui se en une minute, je là en mode trop bien et tout. Et en fait, ils avaient, euh, tu vois, on revient au truc du VPC, en fait, dans leur VPC, il y avait trois trucs. C'est, j'autorise tout. J'autorise 8400 grammes j'autorise SSH. Désolé. Non, mais oui. Voilà, euh, <rire> fin d'histoire. Si un port random, tu peux pas. Et, et en fait, il faut aussi vous poser la question. La question, elle est ouverte. Hein. Pour, pourquoi c'est comme ça C'est-à-dire, pour, pourquoi enfin, Pour moi, c'est la que, question parce de que fond. que les gens n'ont pas donné leurs besoins et du coup, les gens ouais, ils tu, font. Tu de penses de la que c'est ça bah, y bah y Moi, je n'ai pas, y pas y la même analyse que toi. Moi, non, je pense mais... que si tu veux, as une, un catalogue de services. J'allais le dire. Des hyperscalers. Et aujourd'hui. Comme le discours marketing je parlais pas technique le discours marketing c'est de dire on a au moins l'équivalent des hyperscalers us si tu mets factuellement d'un côté tu as cinq services et l'autre en as 150 tu dis euh, tu me mens un peu donc le but c'est de cocher des cases de dire ouais. de pas rentrer dans le détail de dire, mais moi je l'ai la base de données as de service ok tu as juste mysql euh, dans une version out dt sur qui internet fait pas de cluster ouais, sur non, internet euh, euh, voilà, qui ça. fait pas de cluster qui est pas backupé capable de scaling bon c'est euh, ok, ouais, mais, okay. Non, mais tu mais, coches euh, la case tu affiches le checkbox box de à le ce service à ce, à ce moment là je peux te dire aussi moi aussi dans mon carte de b j'ai du Kubernetes mais faut que j'installe la VM faut que j'installe Kubernetes voilà enfin moi aussi je peux le dire tu es un cloud provider non, mais, euh... Cécile ouais <rire> mais c'est mais c'est ce qui se passe en fait à l'heure actuelle en effet dans les dans les clubs providers c'est que et en fait c'est encore plus délétère que ça c'est que on va sortir un service parce que il doit cocher des cases sauf qu'en fait personne peut l'utiliser parce que tout le monde se rend très vite compte que ça marche pas donc le maintenir en production ça devient trop cher donc on l'enlève mais alors donc ça veut dire qu'on a on a décoché une case donc ça veut dire que quelqu'un vient nous dire ah bah vous avez plus cette case coché là donc ça veut dire qu'on refait le service etc enfin, c'est vraiment un truc non mais qui, coup, qui se mord la queue en permanence et eh ben à l'heure oui. actuelle ce qu'il va falloir qu'on fasse et c'est un peu le but euh, là là dedans et d'ailleurs c'est pour ça que c'est bien Mathieu que tu l'es dit c'est revenez aux fondamentaux c'est genre cloud provider français revenez aux fondamentaux donnez nous du réseau qui marche une VM qui marche qui soit scédulé aux bons endroits que dont je vais pouvoir avoir en fait de la confiance je veux essayer de retrouver de la confiance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens qui ont confiance dans les cloud providers français, c'est avant tout parce qu'ils ne savent pas les problèmes. Moi, je me souviens de personnes qui euh, disaient Oh là là, toutes mes données ont été perdues à Strasbourg quand ça a brûlé. Ben, on était là en mode Mais on bah, savait tous que les data centers d'OVH, ils étaient comme ils étaient. Parce Et que. qu'ils ont fait, fait... des backups. Enfin, euh, voilà. Quoi. Oui, mais c'est mais, oui, oui, mais une question de confiance. C'est si le cas où tu as acheté des backups euh, externalisés, puis du coup, elles étaient externalisées dans la salle d'à côté oui, clairement, là je suis d'accord. Oui, mais tu vois, mais, là, ils ont fauté. Mais non, mais oui, mais c'est ça la notion de confiance. La notion de confiance, c'est-à-dire donnez-moi des services et je dois avoir confiance là-dedans. Oui. Parce qu'après, il y a aussi un autre truc, c'est d'ailleurs un, un peu ce qu'on a dit. Euh, en fait, les cloud providers marchent un peu en, en unités un peu séparées, en services séparés. On l'a dit, euh, si jamais je reviens au début, que les cloud, c'est aussi Datadog, c'est aussi des choses comme ça. Le cloud, c'est pas que mon, mon IAS. Oui. Si jamais demain... OVH permet, OVH ou un autre d'ailleurs, c'est pas, pas le problème, euh, on, on parle beaucoup de VH parce que c'est le plus gros, mais euh, les outscale, les scale away, les, euh, les quoi que ce soit, whatever. Donnez-nous un service dont on peut avoir confiance dedans, et nous on construira les services qui vont dessus. Demain, je pourrais avoir un monitoring as a service basé sur une infrastructure qui va bien. Demain, je vais pouvoir avoir. Mais au moins, il me faut les basiques, les fondamentaux derrière qui vont permettre d'avoir un, 30... un Kubernetes as a service sur VH Moi, je rêve d'en faire un, un Kubernetes, un bon Kubernetes as a service. Mais si jamais j'ai pas de VPC, si jamais j'ai pas déjà du, du bar métal, tu le construis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, mais c'est le... pas envie. Ouais, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de proposer un service, c'est-à-dire oui. c'est à chaque fois que tout tout monde réinvente le bar métal. Tu prends, tu prends du bar métal. Et les éléments, on a vachement divagué, donc je pense même pas qu'on va remplir le tableau, mais, ouais, <rire> non, mais <oui>. les, les, <rire> éléments, les éléments oui, qu'on a discuté tout à l'heure, tu ne peux pas te substituer au cloud provider, tu peux prendre un bar métal, tout ce que tu veux, s'il n'a pas l'IAM, oui, s'il n'a pas les, le chiffre, les réseaux chiffrés, s'il n'a pas les euh, disques chiffré tu ne te substitues mais... pas au cloud provider. Mais moi, je rejoins 100% ce que dit Guilhem, tu construis un IAS complet, oui. c'est la base, en fait, c'est les fondations, et au-dessus, tu pourras construire tous les services que tu veux. Mais ce que je disais. que la réalité, c'est que... T'accélères quand t'as des oui, services. Et la réalité, c'est que tu prends les services, que ce soit des grands américains, des AWS, des Google, etc. Mais fais le pourcentage. Je n'ai pas de chiffres, donc je ne vais même pas en faire un au doigt mouillé. Mais c'est l'extraordinaire majorité qui tourne sur ces bases-là. Oui. Mais... Tu prends du GKE, ça tourne sur quoi Sur GKE ah, sur, G, <rire> sur, sur GCE, du coup, sur les instances. Et ouais, sur oui, le sur GCE, oui, bah, K, oui, bien sûr, sûr <rire> c'est la bière. Et, non, mais ce <rire> non, que je veux mais... dire par là, c'est que c'est les fondations. Oui. Tu as créé ces fondations, bien, après tu pourras construire Oui, voilà, là, après, il faut avoir des gens qui construire, construire des immeubles des Mais il faut mais ils ont des gens, enfin, euh, genre OVH, c'est 1000 personnes. 3000, je crois, non Non, mais bah, OVH là, entier ou juste public là, Non, non, déjà, alors te OVH tech, déjà. OVH -ce tech, c'est 1000 personnes. La... Mais genre, euh, genre euh, concentrons-nous sur les fondamentaux, justement. Et d'ailleurs, c'est un point important. C'est que même, même aux états unis Datadog, etc., c'est des gens qui tournent sur AWS. Oui. Et sans doute, ils utilisent aussi. Paraît, il me voilà, Netlify. Euh... Ils doivent utiliser que 5% des services d'AWS. Et pourtant, ils peuvent fournir derrière quelque chose de pertinent, de confiance, oui. etc. etc. Aujourd'hui, si jamais ils voulaient se lancer en France, clairement, il n'y a pas à l'heure actuelle d'acteur qui mmh. permet de faire eh, ça. Ouais, parce que moi, j'ai envie de dire un truc, deux choses. Déjà, euh, sur euh, ce que tu disais tout à l'heure, Mickaël, sur euh, le, un peu les, les checkbox des catalogues, Ça, c'est un truc vrai. C'est-à-dire qu'en France, on sort des produits juste pour dire on a le produit. Moi, j'ai vu des gens en France dire, des clubs de français, on a Google Anthos. Mais ça n'a aucun sens. Il y en a plus, dire. en fait. Non mais voilà. Non, non, non, non, non, non mais je parlais même pas de l'offre euh, OVH, etc. Je parle, mais voilà, des fois ça n'a aucun sens. Comme l'offre conteneur ce service que je décrivais justement, il y a des gens qui disaient on a Fargate d'Amazon. Mais, mais mais non, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien. Je veux dire, il y a pas de client. Tu n'as même pas de client. Je veux dire, euh, tu me l'as avoué. Je veux dire, euh, donc euh, à partir de là, euh, voilà. Mais donc il y a, y a ce problème-là, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de juste cocher des cases, sortir un produit pas fini pour dire voilà, on a dans l'appel d'offres euh, ce produit, alors qu'en fait ce n'est pas vrai. Voilà, c'est faux. Vous avez un espèce de subset de produits, mais qui n'est pas utilisable en production. Non, mais Donc, ça. C'est surtout assumer de faire de la synchronisation. Ça, c'est le premier en fait. point. Voilà. Et, et surtout, le second point, c'est qu'en fait, le cloud, pour moi, c'est un vrai accélérateur de start-up. Et, et souvent, il y a beaucoup de critiques en France sur le fait que les start-up françaises utilisent des cloud providers américains. Moi, j'ai un doute qu'on ait l'écosystème tech qu'on a en France sans les américains. Je veux dire, aujourd'hui, on dit aux boîtes françaises, vous êtes forcés d'aller sur les acteurs français. Bah ah. globalement, non mais il va se un passer central, quoi enfin, Un contrôle les crédits les crédits, les crédits c'est une chose. Non, mais les crédits c'est c'est ce sujet c'est mais c'est une légende. Mais il faut arrêter Mais surtout ah, les les les cas Non mais je veux dire ah, ah, les 100, 100 cas, les 100 k Non mais les 100K, je veux dire, il y a plein de startups qui crament beaucoup plus déjà. Mais mais mais surtout Mais surtout, je veux dire un contrôle, sujet dis un Sans parler des 100 cas je veux dire, est-ce que vous voyez des grosses boîtes françaises aller genre sur le Vrac aller sur l'offre capsule de Cube, de ce qu'elle c'est Mais c'est de la science-fiction, là ça leur suffit Aller sur Clever, Après, il a je, pas de réseau privé Non, mais, je ne connais pas les autres je, je, je... Si ça leur suffit, alors Moi, je comprends pas Je veux dire, je comprends pas comment... Moi, il faut m'expliquer, quand les gens disent « On peut aller, voilà, euh, on a tout le catalogue, machin... Mais cl » Mais clairement, parler aux ingénieurs... Non, mais regarde, regarde, c'est intéressant ce que vient de dire Mathieu, et la réponse de Cécile, et du coup, on peut les deux. Moi, je ne parle pas Cube, mais tu vois, si les offres... Si les offres françaises suffisent. Non, regarde, écoute bien ce qu'a dit Mathieu. Mathieu a dit, une grande entreprise, allez sur ces offres-là. Donc dans le mot, dans le, ça commence par une grande entreprise. Oui, une grande entreprise, non mais prenons une grande entreprise, une grande entreprise, la DSI, d'une grande entreprise, c'est des milliers de personnes. Quel que soit le nombre, 2000, 3000, 5000, 10000, 10 oui. peu importe, ouais. même plus. Tu dirais même 100, à partir de 100, 200, tu commences déjà à Non mais prenons, oui. t'as dit une grande entreprise, ouais, une grande entreprise, allez, une DSI de 4000 personnes. Et maintenant tu vas, un des quatre, euh, des quatre qui sont affichés sur le, le tableau. Ouais. Tu fais quoi Tu crées euh, 4000 comptes dans l'interface web Et puis alors du coup tu payes quelqu'un à temps plein parce que pas les départ et les as arrivées... Même pas de, de, de non mais as même pas de pour comptes, ceux qui hein, ont un, dire, en soi-disant un IAM, parce que la plupart n'ont pas d'IAM donc le problème non, ils est, réglé. Pas donc est réglé, donc du coup tu fais quoi Tu fais un compte partagé à 4000 personnes, tu donnes pas le mot de passe à ton voisin On va rigoler 5 minutes bon. là je et, pense. Et, <rire> environnement... et ceux qui ont un IAM, un IAM, qui du coup ne se connectent même pas en SAML ou en EIDC sur l'annuaire de l'entreprise ou n'importe, tu fais quoi Tu crées 4000 comptes à la main, avec tes 10% de rotation, tu... Et, tu fais ouais. un script batch de 5. Et, et, et, oh. et tes 5 droits possibles euh, Compute admin, network admin, storage admin, euh, les, les 5 droits qui existent. Ok, pour les grandes entreprises, ok, soit... mais, mais, mais même moyenne, c était c était veux dire, je vais aller un peu oui, mais plus entreprises. Les grandes voir. entreprises, c'est elles qui ont de l'argent aujourd'hui. C'est elles qui ont justement oh. ces, ces, ces, contrats, ces contrats gigantesques, celles, celles qui font tourner en fait, les groupes providers. Mais, mais même des contrats à quelques centaines de milliers par an. Je veux dire, comment... Quand tu n'as pas de réseau privé, ce qui est le cas d'un certain nombre d'acteurs français, comment tu fais tourner une architecture, même pas microservice, genre orienté service Tu as deux services, deux services, deux applications à faire tourner. Expose ta base de sur Internet. Non, mais voilà. Après, mais... euh, tu as VPC et VPC. Tu vois, chez nous, on fait de l'infogérance. Et genre, ce qu'on pourrait définir VPC chez nous, c'est un VLAN. Tu vois, et ça, c'est notre définition. Mais, mais, mais, so, mais c'est même pas une définition, c'est-à-dire que c'est une implémentation. C'est d'un VPC. C'est ça. Mais c'est un choix, choix d'implémentation. Mais Parce que que nous, on ne si... fait pas cela. Donc mais, je fait je veux, tout mais, ça, mais je veux du Security Group. Je veux du que veux faire tu vois, mmh. que Le Dieu. es la moindre entreprise, tu as un serveur d'application et une base de données. tu n'as pas de réseau privé, ta base de données est exposée sur Internet. Ou bien deux services. C'est-à-dire, un truc très classique aujourd'hui dans l'industrie, c'est d'avoir une API Gateway, souvent maison, parfois, du moins, des services en back-end. C'est-à-dire qui sont exposés. Et ces services communiquent parfois entre eux-mêmes directement. Et ben ça, c'est rien que ça, ce besoin très très simple ne tourne vois, pas sur la majorité des français. Ça peut, être, ça peut français. être un seul VLAN, et je pense que, enfin, vois, si, si, si nous on le fait, c'est que c'est public là, tout est sur Internet. Non, mais donc, moi je te parle d'un VLAN, c'est un VLAN, euh, VLAN privé avec un réseau privé. Alors, la, la, la, la, la question c'est aussi, donc euh, la question pourrait être, il euh, bah, y a des gens qui l'utilisent le OVH et tous ces cloud providers. Oui, bien sûr. Euh, c'est quoi cette part à l'heure actuelle du cloud, alors, parce qu'en fait, on parle du problème, nous, nous non, on est en train de dire voilà, il y a un problème, il y a un problème. Mais En fait, si jamais on n'est que deux gus dans un garage à être chez AWS, en effet, en fait, il n'y a pas de problème. C'est genre, on serait, on serait des gens qui sommes vraiment très aigris de ne pas être dedans. Quelle est la part aujourd'hui Est-ce qu'on a ce chiffre la part des cloud providers français euh, sur, euh, dans le marché C'est-à-dire, euh, on prend toutes les entreprises Combien elle paye dans le je vais cloud? Le et... Et... Je vais le prendre pour moi, parce que moi, j'ai des chiffres. Voilà. Hein, <rire> c'est ça. C est, c est, c c un, un peu, peu dirigé. En fait. Donc, je vais le prendre pour moi, donc. Spoilers. Le marché cloud français, c'est donc IASPAS, c'est environ 3,3 milliards d'euros. Donc ça, donc ça, quand tu parles de marché, c'est pas un marché potentiel, c'est ce que payent les entreprises C'est le, le, le montant du marché cloud, je crois, de l'année dernière. Me prenez pas six mois près, mais en gros, c'est ça. C'est l'année dernière. Donc ça, 3,3 milliards d'euros pour le Là-dedans. On a un acteur, par exemple, on va, bah, je vais les prendre dans la liste, hein, on va prendre le premier, donc c'est OVH Cloud. OVH Cloud, ils font 660 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, 50% en France, 52 pour être précis, mais on va prendre 50%, donc ça fait 330 millions. Le public cloud, c'est 14%. Des, 303, des 300 millions Bah du oui. coup, euh, de 330 millions, ouais, donc le public c cloud en France d'OVH, c'est euh, ouais, moins c de 50 millions. millions quoi. Je dire, euh... Donc euh, je ne veux pas vous faire votre euh, première sur 50 millions, vous ferez pas le calcul, mais ça n'est pas lourd en part de marché. Donc, et et c'est un gros acteur, c'est le plus, plus gros. Acteur. Après, quoi, un côté cloud public, OVH, pour moi, c'est un cas à part. Quoi. Non, OVH, OVH plus gros. 60 de leur chiffre d'affaires, c'est en fait, du private code de VMware. Il oui, bah, faut, faut, faut le, le, le prendre. Scaleway, ils font à peu près 80 90 millions de CR, on n'a pas la répartition. L'avantage d'OVH, c'est comme ils sont en bourse, en fait, c'est facile d'avoir les chiffres, parce qu'ils sont obligés de les publier. <rire> Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, scaleway, bah, du coup, on n'a pas les chiffres euh, détaillés. Par contre, Scaleway, à euh, l'échelle globale, c'est 80, entre 80 et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. La répartition entre l'hébergement euh, historique et le euh, cloud public, ouais. je ne la connais pas, mais euh, c'est plutôt minoritaire quand même sur le cloud public. Par contre, je n'ai pas les chiffres précis. Mais euh, on voit que même si c'était ne serait-ce que la moitié, déjà, ça fait pas non plus euh, gros dans le marché. Alors, outscale, j'avais leurs chiffres, mais là, de tête, je ne les ai plus, mais c'est petit. Et puis, alors, Clever Cloud, c'est inexistant sur le marché. C'est entre 0,1 et 0,5% du marché, c'est inexistant. Donc, donc, donc, ça ouais. veut dire qu'à l'heure actuelle, quand des gens disent non, non, mais les cloud providers, ça suffit, Enfin, ça suffit pour la plupart des gens quand on voit le marché, c'est pas vrai. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, le marché a décidé d'aller. Attention, ça me fait alors... pas dire ce que j'ai pas dit. Non, non mais que, là j'ai je... donné des chiffres. C'est juste pour qu'on puisse dresser le tableau. Maintenant, tout... l'ensemble de ces cloud providers, ils ont du chiffre d'affaires et donc c'est qu'ils ont des clients et donc ils répondent non, à des alors, besoins. Alors, des alors, ils répondent à des besoins, mais en fait, voilà. c'est genre. Nous, à l'heure actuelle, on se dit qu'il y a une majorité de gens, enfin, en gros, les cloud français, pourraient récupérer une part de ce gâteau-là plus importante. C'est-à-dire que... Ah, bien euh, sûr, tout à fait, ils pourraient voilà. tout à fait... Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, genre, il n'y a pas 90% des gens qui sont dans les clouds des et 10% qui vont chez les GAFA. Et on est vraiment dans une répartition qui est plutôt d'ailleurs... Là, le... j'ai quand même fait que le cloud public, ça, là où les chiffres ils changent un peu, c'est si on rajoute la partie cloud privé, puisque du coup, OVH est plutôt très fort sur le cloud privé. D'ailleurs, je pense même que c'est probablement eux qui ont le, le plus gros chiffre d'affaires sur ce sujet-là. C'est 60% en fait de, de leur chiffre d'affaires. Donc si tu prends les 330, 350 millions ou 340 millions qu'ils font en mmh. France, bah, tu fais 60% et donc du coup là, c'est pas du tout négligeable. Euh, ah, du coup, c est, c est Enjoy VMware. Autre in interprétation qui est possible, c'est que peut-être que les gens sont plus intéressés par faire du privé que par faire du public. Alors c'est une bonne remarque. J'ai j'ai eu. La répartition, je ne l'ai plus. Euh, ah. Donc je, je dirais une bêtise, mais en, en peut tous les... Peut-être que simplement, on préfère faire du privé, parce qu'on aime bien garder nos petits trucs pour en, ça, que faire du en, public. En, tu en vois. tous les voilà. cas, le, le cloud public est quand même... Euh, en termes de, de volume d'affaires, c'est beaucoup plus important que le cloud oui. public. Donc dans tous les cas, les boîtes privilégiées, à l'heure actuelle d'y aller Non, mais tu vois, par, par exemple, tu vois, on, dans le cas OVH... Peut-être que les gens préfèrent, euh, ont plus confiance en VH pour du privé que du coup, ah ben, c'est possible. C'est possible parce que je pense que pour le coup, si tu veux, sur l'offre public cloud, à mon sens, private cloud, pardon, OVH, ils sont quand même très en avance et je, je suppute plus que fortement qu'ils <rire> en vendent encore plus que AWS en France. Ouais. Euh, de leur offre VMware, parce que du coup, il existe VMware en AWS, euh, VMware en euh, ah, Google Cloud, ils ont copié. Mais... Ce qui est marrant, c'est que pour le coup, c'est les Américains qui ont copié les Français sur cette affaire-là, parce que les premiers, c'était quand même OVH oui, avec, qu avec avec ça. Avec VMware, oui. Et ça a été copié. Euh, la petite histoire dit, alors, euh, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais la petite histoire dit, dit que justement, c'était le, le, le CEO d'AWS euh, à l'époque qui avait vu ce qu'avait fait, euh, qu fait OVH sur VMware et qui était voir VMware et qui a dit « il faut que vous me fassiez la même chose ». <rire> Parce que c'est aller vendre... C'est pas, pas impossible. Honnêtement, c'est pas, oui, pas oui, impossible. Euh, ouais. euh, donc, donc, donc oui, en effet, mais le, le but étant maintenant de se dire, comme le marché, OK, les cloud providers euh, ont l'air d'être bons sur le, ce marché du cloud privé, mais genre, comment maintenant ils arrivent à le faire sur le cloud public Surtout qu'en plus, quand on parle de cloud privé, on parle quand même d'un cloud privé, comme on l'a dit, sur VMware. Euh, nouveau souveraineté si jamais <rire> on suit ouais, exactement cette partie reste, logicielle donc pas... non mais c'est ouais, c'est un point important aussi oui, à oui, rappeler là-dessus c'est voilà. il y a alors. aussi un point quand même que j'aurais souvent je autant euh, là on a je trouve euh, beaucoup remis un petit peu euh, l'église au centre du village sur des communications des cloud providers français qui sont un petit peu erronées mais je pense qu'il faut ouais, aussi peu. aussi équilibrer les choses et euh, le dire quand les cloud providers américains communiquent des choses qui sont je ne vais pas dire erroné parce que ce n'est pas exagéré faux, mais en tous les cas, qui sont utilisés à leur avantage de communication. Il <rire> et il faut aussi le dire. Et donc, c'est important oui. de, de le dire. Quand les clouds américains communiquent sur leur effort de R&D, je pense qu'il est important d'expliquer ce que ça veut dire et de, de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait les volumes dont on discute quand ils donnent les chiffres. Je ne vais pas douter, moi, les, les milliards d'euros euh, de R&D qu'ils donnent sur le cloud, J'ai aucun doute du chiffre. Je ne suis pas comptable, donc je vais considérer que le chiffre qu'ils donnent, il est bon. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que le cloud, ces investissements-là, en fait, sont deux éléments. Tu as une partie qui est fixe, qui est un coût fixe, développer ton service, par exemple, créer le service, ça, c'est un coût fixe. Mm -hmm. Et tu as le coût variable, c'est-à-dire que tu achètes des infrastructures dans tes serveurs, mais ce coût, il est variable parce qu'en fait, c'est plus, ta client, plus de clients, plus tu achètes ces serveurs. Et donc, si tu voulais vraiment rééquilibrer les choses au-delà abstraction faite des parts de marché, ce qui serait logique, en fait, pour mesurer les efforts de R&D de chacun, ouais. il faudrait que tu compares les coûts fixes les investissements fixes en ouais, fait okay. et pas rajouter les investissements variables, parce que si tu as 99% du marché forcément tu te remplis de serveurs mais peut-être que tu as mis 1 milliard pour développer des nouveaux services et peut-être que ton concurrent il a mis 2 milliards mais s'il a zéro client on a l'impression qu'il a fait 2 milliards et toi 45 ouais. alors que du coup tu biaises euh, l'affichage des chiffres donc autant il faut rééquilibrer les choses de part et d'autre quand les cloud providers français utilisent des chiffres ou des informations erronées il faut le dire quand c'est l'inverse, il faut aussi le dire, il faut être équitable ah bah je je suis débarque, sur l'ensemble des tables. Que, euh, un point aussi là euh, que je vais revenir, c'est d'ailleurs une critique qu'on nous a fait la première fois euh, sur Twitter et euh, là, d'ailleurs, ça a été refait en, en commentaire, c'est OK, bah faites le vous même. C'est genre nous, là, autour de la table, c'est genre on critique ah bah... assez, assez facilement. Mais justement, c'est ah ouais. un, <rire> un point que j'ai soulevé, euh, c'est soulevé là-dedans. Autour de la table, on n'a absolument que des gens qui ont travaillé ou travaillent Justement sur des alternatives et sur des choses qui ont été faites. Ouais, Bien, c est, c est moi, je vais d'abord commencer par moi. Moi, j'ai travaillé chez CloudWatt j à un moment où, euh, donc en 2014-2015. Euh, et donc euh, là, si on veut parler de SDN, eh ben, on avait un SDN. Alors, il ne marchait pas, mais à la fin, il a marché. <rire> on avait un OpenStack, pour le coup, qui était full, euh, full complet. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser un provider euh, OpenStack. Il était entièrement euh, fait. Et en fait, on a été tué par qui on était tué par la communication d'OVH et la communication, euh, enfin entre autres, la communication d'OVH et de tous ces cloud providers français. C'est-à-dire que bah, on a fonctionné. Donc moi, personnellement, j'ai fait ma part. J'ai même essayé d'améliorer les cloud providers français en leur proposant de l'aide sur les offres euh, Kubernetes pour justement éviter ces euh, écueils, on va dire, quand on commence euh, ça là-dessus. Donc... Voilà. Et demain, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs tout ce que j'ai toujours dit au Club Premier Français, si quelqu'un vient me voir, je suis indépendant. S'ils viennent me voir pour avoir des conseils, pour pouvoir les aider sur leurs offres, sur le développement, sur n'importe quoi, je serai là pour les aider. Et même d'ailleurs, je serai même largement capable de leur faire des offres euh, pour ça. Donc, voilà. Si on demande moi, qu'est ce que je fais à ce niveau là? J'ai fait ça et bah, Mathieu, bah, je bah, sais. Moi, j'ai travaille presque quatre ans chez un Club provider Européen qui s'appelle GoCL. J'étais team lead. Mon équipe gérait plusieurs projets. C'est euh, j'écris un bon bout du, euh, des codes des orchestrateurs qui gèrent la plateforme, notamment les produits instance pool, load balancer, Kubernetes Service, réseau privé. Euh, très très bonne offre cumulatrice d'ailleurs, je vous invite à tester. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite, mais voilà. <rire> non, mais probablement euh, la meilleure européenne. Ouais, ouais bah ça, ça voilà. Si on petit petit détail. Franchement, pour un truc qu'on a fait à, genre à 2-3 euh, dans un coin, je veux dire, je comprends pas pourquoi les OVH et Scaleway n'arrivent pas à faire mieux. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Bref. Donc, mais, fait, euh, mais donc tu as fait ta part en tout cas en Européen, ouais, ouais, si on voilà, considère c les Suisses comme Européens. Voilà c'est ça, mais bon on est aussi, ah, dans est en, pays, hein, on est aussi en Allemagne, enfin euh, ils étaient de moi, je ne suis plus en hein, Bulgarie, Allemagne, Autriche, enfin euh, voilà, c'est en Europe donc, centrale. Mais donc tu as fait ta part de la souveraineté européenne. Euh, je, je, je fais je beaucoup de retours chez les cloud providers français également, hein, dire par mail euh, ou autre. Cécile. Alors moi je parle pas cube, je parle pas Docker, mais euh, je fais en sorte que les gens qui parlent cube autour de moi n'oublient pas que le plus important c'est qu'il y ait des data centers, qu'il y ait du réseau et des serveurs et des routeurs euh, pour faire fonctionner tout ça. Mais non mais même tu travailles dans un monde avec des routeurs, enfin euh, des routeurs et des serveurs pour le coup. Donc, euh... Mais je parle pas cube donc. Euh... Non, non mais c'est mais cube c'est une offre par-dessus en fait. Quand on dit par exemple se, re se, se reposer à la base, c'est que toi à l'heure actuelle tu offres des services de VM et de machines. Info gérer euh, fait par des humains, euh, avec amour, euh, tout ça tout ça quoi. Voilà. Non mais c'est ça, ça veut dire que genre tu proposes une alternative. C'est ça que c'est ça que je veux dire là-dedans. On n'est pas juste des gens qui critiquons et qui ne faisons rien. C'était ça que j'essayais de dire. Bon, michael euh... OK, donc euh, bah moi dans l'historique, j'ai notamment euh... Travailler travaillé avec OVH sur la construction d'une offre qui s'appelait Cercle 2 euh, qui n'a jamais vu euh, le jour. C'était la stratégie de Mounir Madjoubi à l'époque, ancien secrétaire euh, des numérique. numériques. Alors on peut refaire le podcast de la dernière fois, si tu vois. <rire> c'était la stratégie ça, la des cercles, fois. mais c'était ah, Cercle ah, oui. 1, Cercle Et 2, Cercle vrai. 3. Exactement, on va on cas. mettre Au des cas, on va mettre un lien avec une ouais, petite étoile, ouais. ça évitera ouais. qu'il dure ce podcast dure huit Oui, est, je me rappelle. Oui. <rire> Et euh, surtout, je vois actuellement, en fait, je ne de... sais pas si on considère que c'est une offre française ou pas, mais moi je la considère comme française en tous les cas. Je construis l'offre de cloud de confiance Google Thales. Et je yes. vois du coup tout ce qu'on est en train de construire en fait. Et je me dis, il y a, enfin, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire, c'est pas je prends le code de Google et je fais suivant, suivant. On est des dizaines de personnes, on va monter à, 100, à plusieurs centaines, à plus d'une centaine euh, largement, juste pour construire les services qu'on a besoin à côté, les services de sécurité, de confidentialité. Et on récupère l'intégralité de la stack de Google. Donc euh, la stack interne, hein, je ne suis pas en train de parler de récupérer Kubernetes ou je ne sais quoi. On récupère euh, bah, du coup Borg, euh, Colossus, enfin tout, tout, tout ce qui fait aujourd'hui tourner Google. Et du coup, je travaille beaucoup avec les services Teams de Google. Et, euh, et hon honnêtement, c'est, je ne je, okay, je veux pas dire que le match il est perdu, mais quand on voit les efforts technologiques qui sont faits, le niveau de R&D et de maturité de ces solutions-là, Très sincèrement, je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois. Pour moi, ça ne sert à rien de mener la guerre. C'est perdu d'avance, en fait. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'était si moi j'étais, on va dire, si quelque chose d'un cloud provider français, je ne je chercherais, je chercherais pas à courir derrière ces gens-là. Aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Aujourd'hui, si tu tu as, as l'équipe B de Dijon et tu veux, tu veux jouer le PSG. Ok, tu peux jouer le PSG, mais ce qui vaut mieux, peut-être, c'est à ce moment de changer de sport. Ouais. <rire> non, mais... non mais non mais c'est ça. Donc c'est-à-dire. Non mais attention. Ce que je disais au début pas d'arrêter, je dis dire sur les métriques, les logs. OVH, ah. ils sont super bons sur l'infrastructure. Ils sont super bons sur le bar métal. Franchement, pour moi, c'est les meilleurs sur le bar métal. Et ils sont super bons sur le private cloud. Ils se concentrent sur ce produit-là. Et plutôt que d'aller cramer un gaz ou une énergie pas possible, à essayer de rattraper AWS, Google, Azure ou je ne sais qui sur le public cloud. Il ferait mieux de miser sur ce qui va remplacer le cloud dans 5 ou 10 ans. Donc, ils il, il, il gardent leurs acquis sur ce qui sont bons, là où ils sont les meilleurs. Ils il s'améliorent, d'ailleurs, encore dessus, pour être encore meilleurs dessus. Prendre l'argent de ce marché-là, prendre ce marché-là. Et le reste, plutôt que de l'investir à fond perdu, dans une course perdue d'avance, en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas faire 10 millions de services, c'est en faire 5 et très bien. Non, mais même plus. C'est-à-dire que même presque pas de cloud public. Et de se dire, bah, tout cet argent que je mets dans le développement du cloud public, je la mets à développer... Ils auraient le fait pire. ça il y a 5 ans, oui. ils auraient créé fer. Eh oui. Et du coup, tu prenais le marché. Ouais. Et bien maintenant, qu'ils mettent cet argent-là pour faire le fer dans 5 ou 6 ans. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Oui. Si moi, j'étais si quelque chose, ce que oui. je ne suis pas. Du de... coup, pourquoi pour être euh, premier dans 5 ans Avoir un peu de vision. Honnêtement, <rire> honnêtement j'ai dit un truc. Euh, c'est pas le bon endroit pour le donner, mais il y a des endroits. Enfin, il, il y a des tas de marchés qu'on pourrait considérer comme du Cloud cloud sans charge, on met tout dans cloud maintenant, alors on peut l'appeler comme du cloud, mais qui ne sont pas adressés. Donc, je ne vais pas vous donner, par exemple, de, de détails d'implémentation, parce que j'ai bon, un truc Il en tête. c'est ça sa start-up d'ato. Non, non, non, <rire> c'est une maquette que j'ai fait en interne sur un, projet, euh, sur un projet thales pour démontrer que c'était faisable, mais en tous les cas, ça marche. Et c'est un, un des sujets, par exemple, qui pourrait être un truc intéressant dans quelques années, c'est qu'aujourd'hui, on se regarde tous le nombril en parlant euh, développement web avec mes conteneurs euh, pam pam poum ouais. poum je te démarre mon application donc ça c'est un pan de l'informatique. En fait nous on adresse que ce pan là de l'informatique mais l'informatique c'est plein d'autres choses. Tu as l'informatique industrielle. Mmh. Tu as le développement des cartes électroniques. Tu as tous ces éléments là et aujourd'hui tous ces systèmes là ils sont faits comment ils sont encore faits à l'ancienne en fait. Ça existe un club du développement de la carte électronique Un club de l'IoT aussi. Ah, l'IoT ouais. déjà je pense qu'il y en a pas mal sur le créneau mais juste ouais, développement <rire> Oui. Développement de matériel hardware. Ouais. Ça existe un cloud de faire, euh, qui, qui, qui est ça Ou des conteneurs Docker de matériel <rire> hardware Non Pourquoi pas Pourquoi Tu peux inventer le marché de demain, quoi. Mais en, en fait, des trucs, il y en a plein. Oui. Mais c'est juste qu'il faut mettre... Tu, tu travailles à ressources finies, et donc coup, tu prends a... tes ressources et tu les mets... À... Et il y avait un autre point aussi dans l'aide, dans le projet Sense, euh, c'est on a parlé de confiance tout à l'heure, c'est si jamais on a beaucoup d'ingénieurs français, donc plus d'une centaine dont tu parlais, qui vont travailler sur des produits type Google, etc., ça peut aussi servir à polliniser... Alors, Malheureusement, il y en aura sans doute une partie. Malheureusement, heureusement, une partie qui ira chez eux, forcément, à un moment donné. Et il y a aussi une autre partie qui va finir dans d'autres startups bah, tu comme... chez eux, chez Google Chez Google oui. Non, je pense pas, non. Mais, Alors, mais pour en... plusieurs raisons, c'est que euh, déjà, il bon, y a des, des contrats qui sont ficelés, c'est le premier truc. Mais surtout, le, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de team SRE, il euh, n'y a pas de, S, de, de team de, de SRE chez Google, en France. Hmm. Donc du coup, ça veut non, dire non, que non, je ne dis là... pas qu'il n'y en aura pas trois qui vont déménager en Californie. C est, c est, c est, oui, voilà. Sur la masse, il arrivera toujours, mais ça sera probablement euh, oui, non, moins mais que l'épaisseur du trait. Quoi. Non, non, mais je, je, je préfère le dire, histoire de. mais ça permettra aussi d'avoir des gens qui vont après aller polliniser dans d'autres... Euh, dans d'autres startups. Mais c'est ça le sujet en fait. Oui, mais, mais c'est-à-dire c'est augmenter le confiance. Quand aujourd'hui j'ai des gens qui me disent non mais OVH ça me suffit. Mais ben moi je me dis mais genre quel est ce besoin justement. Enfin genre c'est ouais. quoi cette suffisance qu'on C'est ça... comme comme moi j'entends aujourd'hui en disant et ah, ça, ça c'est quelque chose qui me qui me déplaît profondément parce que je trouve que c'est particulièrement faux. C'est de dire bah voilà qu'on prend une offre comme sens en fait qu'est-ce qu'ils font ils prennent des logiciels américains et ils, euh, ils le package. Genre c'est le sujet est beaucoup plus complexe que ça et en fait euh, du coup on joue pas aux cartes tous les jours. Et on a beaucoup de choses à faire. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça nécessite notamment de développer et de construire énormément de choses. Mais bon, on ne va pas s'étendre là parce que ce n'est pas, pas le sujet. Mais par contre, quand on sous-entend en dire les cloud providers français, ils créent leur propre technologie, ils développent leur système, ils développent leur logiciel, etc. Alors que là, tout ce savoir-faire logiciel, on va le récupérer oui. et on va le faire. Bah, on prend la liste là. Alors ceux qui le disent le plus, c'est Clever Cloud. Mais Clever Cloud, ils développent quoi en fait non, parce qu'en fait, moi, il n'y a pas de problème, on peut regarder CleverCode, mais CleverCode, c'est quoi C'est du Linux, qui développe pas Linux. Et ça, ça tourne avec du RabbitMQ et du Pulsar, et je pense pas qu'ils développent RabbitMQ et Pulsar. Non, enfin je peux me tromper, hein, mais je, je bah non, en fait, non, je pense pas, non. Euh, Postgre? Comment post vrai euh, Si tu veux, ils font, ils, ils, font, ils font leur stockage avec du Safe, du safe ouais, euh, Rados 3, ouais. Gateway, euh, Rados Block Device, c'est pas eux qui le développent. En fait, ce qu'ils font, ils, du, du coup, ils, qu ils ont développé qu ce qu on ils ont Alors, que je veux dire, c'est oui. des intégrateurs. Ouais, du coup, ils et... intègrent des choses. C'est et... très bien ce qu'ils ouais, font, okay. mais c'est de l'intégration. Et, et, et du coup, euh, la question que vous se poser, c'est est-ce que l'open source, euh, source, ça a réglé le, le problème de, des clubs français Si on a open source tout, ça veut dire que tu, tu peux interopéra interopérabiliser. Oui. Moi, je, je, je suis, Moi, je suis totalement d'accord. Du coup, tu peux faire du comme AWS, comme tu ferais du Callaway, comme tu ferais de... Et bien là, on peut dire quoi Kubernetes ce que je voulais juste, oui, euh, bah, okay, c'est bon, bon, <rire> c'est euh, voilà. Ce que je voulais juste signifier par là, c'est que le discours qui consiste à dire nous on développe nos propres technologies, on les construit, on ne, ils ne développe pas de logiciels ou très peu. C'est-à-dire qu'ils développe effectivement de l'orchestration, des petits trucs. de l'orchestration derrière, de l'orchestration de machines virtuelles, oui. de l'orchestration de bases de données. De l ils intègrent ils et intègrent voilà. des briques open source, c'est un trade d'intégrateur. Et c'est pas pour négliger le trade d'intégrateur, j'en ai fait beaucoup. C'est des choses très compliquées, le trade d'intégrateur. Tu as dû en faire aussi chez Exoscale. C'est un vrai métier, c'est un vrai travail, c'est un vrai savoir-faire. Mais il y a une différence entre faire de l'intégration de composants open source entre eux et développer Alors, un oui. key value store distribué que tu développes toi-même. C'est vrai que tu dé ne développes pas Spanner comme tu mets PostgreSQL au service. On, on est d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et entre développer son propre système Paxos multi-data center, c'est une compétence intégrer Zoe. Aux intégrer Zookeeper avec son logiciel ou ETCD, c'en est une autre. Mais après, chose. pour un pour finir le tour de table, parce que du coup, oui, euh, bah là, est euh, on est parti non, dans le truc, truc. Je t'avais oh, ouais. pas oublié. Oh, non, ouais. mais euh, du coup, euh, moi, bah, j'ai été pendant deux ans référent sur euh, web pour ça que je connais bien, euh, dans une ESN française, pour justement aider à promouvoir un peu ce qu'il faisait, et aussi euh, servir de centralisation pour les retours et le support technique de la part des consultants euh, sur les offres-là. Donc, j'ai pas mal participé là-dessus. Sur mon blog perso, j'ai fait de nombreux tests. D'appareil nuage, nuages, fait un test. On a parlé de Scalway, j'en ai déjà fait deux ou trois, je crois, des, des articles sur des tests de, de services. Là, je suis en train de tester OVH. Je et là, actuellement, où je travaille, du coup, euh, à Waze, on a beaucoup de clients sur OVH euh, assez historiquement. Et ce qu'on a dû faire, et ce qu'on continue à faire, c'est développer toute une série de tooling. Donc, euh, globalement, euh, on développe, en gros, tout le tooling qui manque à OVH. Donc, euh, on participe oui. déjà beaucoup à ça euh, pour... Euh, bah, pour en fait faciliter l'utilisation donc c'est des trucs que je connais bien et j'ai pas participé euh, à, la, à la communauté là-dessus et euh, du coup pour euh, en revenir sur ce qu'on disait non j'ai oublié ce qu'on disait avant c'est euh, mon organisation alors là elle commence à, à mal fonctionner euh, mais ce que je voulais rebondir déjà tout à l'heure c'est qu'on disait il y a des gens qui se qui arrivent à être satisfaits d'OVH et euh, on peut trouver ça choquant en fait je pense qu'il y a un truc et euh, quelque chose qui me, auquel je pense depuis maintenant euh, quelques mois, on va dire, et je m'en rends de plus en plus compte parce que j'essaie de discuter, j'ai vu, j'ai fait beaucoup d'entretiens, y compris des entreprises où je savais que ça, techniquement, euh, j'avais un très gros doute sur le fit, et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui ne, qui font un peu les choses à l'arrache ou à l'ancienne, euh, où ils prennent euh, ils prennent du bar métal, ils font un apt-get install euh, <rire> Nginx, ils mettent leur site dessus, et euh, ça tombe en marche, quoi, et globalement, ils vont pas chercher plus loin. Et pour le coup, euh, bah, faut pas oublier que ce marché existe là, ce marché là existe aussi. Il restera quand même, euh, je pense, à un certain niveau pendant très longtemps, euh, même si c'est un problème et un risque pour les entreprises, pour le coup. Alors, je vais rebondir sur ça. Moi, sur Twitter, une fois, j'avais dit un truc du style, il y avait des gens de Clever Cloud qui l'avaient, je crois, un peu mal pris. J'ai dit, en France, il y a, en gros, il n'y a pas le marché pour les power users. Il y a un truc comme ça. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'en gros, moi, des fois, il y a des gens qui me font la leçon. Genre, euh, on va je vais t'apprendre à faire de l'infra euh, en mode, euh, moi je gère un WordPress euh, chez OVH ou chez Scaleway ou chez Outscale ou chez Clever, donc euh, ton infra avec, euh, je sais pas, euh, 400 services et euh, en gros, enfin euh, voilà quoi, euh, je sais pas, euh, 500 machines, etc., eh ben, euh, elle est censée aussi marcher sur ces environnements-là. En fait, c'est pas du tout les mêmes besoins. Et, euh, et, pour, et même pour aller un peu plus loin, c'est aussi des discussions que j'ai eues avec des, des dirigeants et des, des employés de cloud providers français, c'est que moi, j'en ai marre en tant que tech français, que des cloud providers français me viennent faire, faire la leçon et me disent en tant que client potentiel, en fait, euh, je suis un guignol parce qu'en fait, euh, les produits qu'ils ont pas, en fait, pour eux, j'en ai pas besoin. C'est à dire, c'est en gros, j'ai été intoxiqué par euh, le marketing des GAFAM, j'ai été, euh, non mais voilà, c'est j'ai été euh, voilà c'est ce qu'on bah, m'a appris à l'école, bah. ces machins. Et en gros, je suis un gros guignol et en fait, j'ai pas vu la lumière et euh, en fait, ils ont tout ce qu'il faut. Mais, mais, et, et moi et c'est en fait pour ça je vais pas chez eux parce qu'en fait j'ai pas envie d'être pris pour un con et je parle à des gens en privé voilà, des gens qui font pas forcément s'exprimer sur les réseaux etc il y a plein de gens qui veulent pas entendre parler des clouds français parce qu'ils en ont marre en fait d'avoir des, des jugements de valeur de ce type notamment quand on travaille pour des startups françaises qui sont très souvent c'est vrai chez les GAFAM on n'a jamais vu nous, des clouds français venir nous parler, enfin, moi ça m'est jamais arrivé et euh, derrière, les gens comprennent pas nos besoins, souvent sont complètement à la rue. Quand on parle avec eux, ils, ils savent même pas de quoi on parle. Je veux dire, je veux dire ils sont à des années-lumière. Et donc euh, voilà, je voulais quand même dire ça c'est que moi j'en ai un peu ras-le-bol de, de tout ça et ça me saoule ça ouais. bien, on va dire, d'être pris pour un idiot. C'est vrai que la, la logique souvent c'est. Euh, Dis-moi dis ce dont tu as besoin, je te dirai comment t'en passer. Ouais, non mais ça c'est. Non mais Cube, t'en as pas besoin. Les réseaux privés. T'en as pas besoin. Les security hoops, t'en as pas besoin. lauto non, non, t'en as pas besoin. Mais c'est vrai, vrai, rentre sans... chez toi, mon gars. <rire> euh... C'est <rire> vrai que si on prend ça, si mais... ça c'est vrai, vrai qu'on n'en a pas besoin en tant que tel. C'est vrai qu'on peut faire sans. <rire> c'est juste qu'on va faire mal. On va faire de la merde Sans un voilà. réseau privé. Non, non, euh, ouais. excusez moi il ah, y a des limites euh, quand ah, même. Techniquement, tu peux, Mais c'est ce qu'il Mais voilà, et en fait, c'était ça un peu que j'aimerais aussi reprendre c'est le fait qu'on doit essayer d'améliorer notre qualité. On doit essayer, mais quand on dit on, c'est genre toute notre tech française, on doit hausser notre niveau. C'est-à-dire que si jamais demain, on veut encore continuer d'être compétitif sur la scène internationale, à tout niveau d'ailleurs, aussi bien notre cloud provider que les entreprises qui se reposent dessus, on doit hausser notre niveau de qualité. Moi, genre l'expérience que j'ai eue, et c'est vrai, que j'en ai jamais parlé, j'en ai parlé je crois une fois sur Twitter, c'est que moi, les deux dernières expériences que j'ai eues avec OVH et Scaleway, c'est des VM qu'on m'a fournies, qui ne marchaient pas et qu'on m'a facturées. Quand je vais dans un cloud provider américain, si je fais ça, j'ai instantanément un pardon et des crédits, en disant bah désolé, oui en effet c'était c'est de notre faute, on vous a fourni quelque chose qui quelque chose qui marchait pas. Là, j'ai dû aller cinq fois sur le support, ça a duré un an, j'avais clairement pas que ça à foutre de mon temps et j'ai jamais eu un, un pardon etc. Donc quand on parle du support, on parle aussi de toute cette partie là, on parle aussi de cette partie customer relation. C'est quelque chose qui est fait chez les cloud provider, même si leur service n'est pas bon d'ailleurs. Mmh. Au moins, ils disent pardon et ils vont faire quelque chose pour s'améliorer. C'est une partie et voilà. humaine, en fait, finalement. Voilà. Et même de l'humanité la... en fait. Et même de la partie commerciale, en fait, on n'y pense pas. Quand on fait des appels d'offres, j'ai fait des appels d'offres avec euh, plusieurs euh, clouds, où il y avait un mix cloud français et, euh, et cloud américain. Euh, la réponse entre un cloud français et euh, un cl... la relation commerciale entre un cloud pro, euh, français et un cloud américain, elle est totalement différente. Moi, j'ai l'impression que les clouds français, euh, genre, on était... Euh... On travaillait pas ensemble, tu était un peu opposé. genre je devais pousser pour avoir les éléments du dossier et tout, alors que des euh, grosses boîtes, bon là c'était AWS et, euh, et Azure de mémoire, bah eux en fait le commercial était en mode comment je peux t'aider même si je dois te fournir et toi, des éléments. En fait c'est la vision euh, client-fournisseur et partenaire tu vois. Ouais mais du coup dans le choix ça aide pas quoi, quand as une ouais, relation déjà conflictuelle, où euh, je prends un exemple très con et je citerai aucun cas, au moins. Je ne citerai pas les, avec qui c'est arrivé, mais j'ai eu le cas où on avait un besoin, c'était d'être certifié de mémoire ISO 27001. Ouais. C'est quand même une certif assez basique, euh, mais du coup, on a dit, bah, nous, on a besoin d'être certifié ISO 27001. On a demandé à un cloud français, le cloud français, il a fait, bah, je suis certifié, mais que sur un service. Un on a fait, bah ouais, mais nous, euh, ouais, ça ne s'arrange pas. Et ils ont fait, oui, mais vous pouvez passer l'ISO 27001. Bah oui, mais sauf que moi j'en ai besoin pour répondre à un appel d'offre, dans... pour commencer répondre à un appel d'offres rapidement. Donc je vais pas le temps de mettre tout en place pour l'ISO 27001. Le but c'est que je puisse au moins dire mon fournisseur est ISO 27001, nous on va se faire certifier à terme. Et c'est le genre de cas où ils disaient bah, c'est pas notre problème, c'est votre problème. Là où AWS ou autre, bon, ils étaient certifiés, mais même s'ils n'étaient pas certifiés, ils auraient à tout prix essayé de me trouver des éléments pour faciliter cette relation. Ouais, et puis on ne va pas dire t'as tort, parce que les clubs français sont capables de dire non, mais en fait, t'as pas besoin d'être ISO 27001 t'as pas besoin toi c'est en gros c'est on va euh, t'as pas besoin du produit euh, non mais écoute comment on fait enfin moi moi ah, j'ai beaucoup dit, jugement des fois je me dis mais c'est pas possible on travaille pas dans la même industrie quoi ouais est-ce que Vu qu'on parle de relations clients, il y a quand même un truc aussi qui est important, c'est que j'entends souvent, euh, notamment les cloud providers français, dire « on écoute le retour de nos clients ». Je, je suis très content. Euh, pourquoi Alors pour le coup, je ne vais, vais pas dire qu'ils parce pas. D'accord, je ne vais pas rebondir. Voir. Je vais leur laisser le, le bénéfice du doute et qu'ils écoutent leurs clients, c'est très bien. Mais je pense qu'il est aussi important et encore plus important d'écouter ceux qui ne sont pas clients. Parce qu'écouter son client, c'est très bien, c'est pour savoir ouais. ce que tu as à faire ton produit. Mais ce qui est encore plus important, c'est pourquoi les autres ne sont pas venus chez toi. C'est eux qu'il faut écouter. Clairement. Plutôt que de aussi de leur tirer dessus en permanence, de dire, non mais attendez, parce que vous êtes nuls, vous n'avez pas vu que... Euh, non, non, c'est... Euh, Alors les... ça, je veux te dire, le truc, moi, ce qui me rend dingue, c'est, euh, oui, on, il nous faut des retours clients. C'est vrai. Moi, je travaille chez un code provider, à avoir des retours clients. Par contre, je vais prendre des exemples, voilà, je ne vais pas dire de nom non plus, je vais, je vais faire comme Damir. Un code provider, ça fait 10 ans que tu lui dis, il faut une CLI, et qui te sort encore en 2022, je l'ai vu, Ouais, ouais, il faudrait un retour client pour euh, dire qu'il faut une CLI. Ou bien, il faut un retour client euh, pour avoir un Terraform Provider. Ou, il faut un retour client pour que mon cubelet de, mon, euh, de Kubernetes ne soit pas exposé à poil sur Internet. Je veux dire, il y a aussi des bonnes pratiques de l'industrie. Tu n'as pas besoin d'un retour client pour oui, te dire du en bon gros, sens, gros quoi. il faut manger 5 fruits et légumes par jour là <rire> on en est là est... Non, non, mais Attends, ce que mais En dis. gros je vais travailler chez toi Je veux dire en, embauche moi et je vais t'apprendre comment que, construire que un cloud Ce que je veux signifier par là c'est que c'est important de Oui c'est très important mais, mais, mais aussi d'écouter ceux ce, ce qui ne t'ont pas retenu mais, en fait. mais moi je comprends Pourquoi pas Pourquoi dans les appels d'offres je me suis fait poutrer Et donc d'aller voir celui qui a fait l'appel d'offres On est pour moi on est sur des sujets sur les clouds français Des manquements tellement basiques au niveau tooling etc Qu'en gros, c'est même pas des retours clients, mais déjà, implémente le standard de l'industrie. Ou les bonnes Ensuite, pratiques, ou du ouais, consens, les pratiques, ça, mais ça. les bonnes pratiques, mais de base, c'est-à-dire, genre, tu fais, euh, je sais pas, tu fais le, je sais pas, le cloud computing 101 à la fac, euh, tu vois, viens veux dire, implémente ça, tu vois. Et après, on pourra discuter de retours clients. Et moi, si je comprends pas qu'il n'y ait pas en interne quelqu'un qui dise, il y a vraiment besoin d'un retour client pour dire, il faut une CLI. Mais parce que... C'est pas vrai, possible mais, Je veux dire, mais, et non, c'est pas possible. Mais il y, y, y a cette notion de... Moi, je refuse d'y croire. Il y a cette notion de non-qualité. Que, et euh, c'est bien, il y a un article qui est tombé là-dessus, donc euh, allez voir, c'est sur le, le syndrome du canard. Et c'est exactement ça. Cette chose où on s'habitue à une mauvaise qualité interne. Et genre là, on pourrait parler des cloud providers, mais ça marche avec la SNCF, ça marche avec plein d'autres structures. C'est pas du tout euh, lié uniquement à ces acteurs-là. Mais en effet, il y a une logique de, bah, en fait, quand on est sous l'eau, quand on est habitué à avoir eu de la mauvaise qualité, à avoir eu des problèmes, et ben voilà, on s'y habitue, ça devient la règle et ça devient la norme. Et c'est pour ça que par exemple, il y a des clouds, à mon avis, qui vivent sur un vivier de clients historiques qui se rendent même pas compte de tous les manquants. Et moi, je pense encore une fois que ce qu'il faudrait qu'ils fassent, et ça, c'est au niveau des cloud providers euh, qui est des personnes qui soient des, dans les responsables produits techniques qui euh, s'amusent à, par exemple, chez OVH, chez Scalaway, chez euh, Dassault, chez n'importe qui, qui la journée, ils font quoi Ils vont interviewer des gens bah, de chez Doctolib, parce que Doctolib, moi, ça m'a énervé. On a vu toute la journée euh, sur Twitter des euh, oh, mais ils sont cons, ils auraient pu le faire sur OVH, c'était facile, il y avait des VR <rire> non, mais c'est bon. Il ya un moment, euh, tu as le droit de penser ça, tu as le droit de penser des conneries. Hein, on est libre, mais à un moment, si vraiment ça t'intéresse de savoir pourquoi ils y ont été, bah plutôt que t'amuser juste à faire de la com sur les réseaux sociaux, tu vas la voir, tu leur demandes et je suis sûr qu'ils seront un plaisir de te dire ce qui te manquait. Et du coup, faut qu'il y ait des gens qui passent leur temps dans les clouds français à déterminer ce qui est plus important pour les clients, comment les clients utilisent les autres clouds, limite à faire des infras sur AWS, sur GCP, sur n'importe quoi pour se dire tiens, ça j'ai aimé dans l'expérience, ça j'ai pas aimé, ça oui, ça des clients ont on réclamé plusieurs fois et à partir de ça, il essaie de se faire un truc basique, bah, déjà, mais fonctionnel, le besoin, en fait. bien intégré. Voilà, mais comprendre vraiment surtout le besoin et le marché. Parce que j'ai l'impression que des fois, ils disent « il y a un besoin, mais de toute façon, on répond en partie aux besoins ». Oui, mais il y en a plein qui répondent largement en fait. Alors c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu vois, si tu prends l'exemple de Doctolib, alors moi je les appelle « Jojo les 4VM », c'est-à-dire que c'est le, le mec qui vient sur Twitter, il a installé son blog sur Scaleway sur 4VM, et puis il vient t'expliquer à toi qu'il gère des systèmes complexes avec des milliers de VM, et des services et des contraintes ouais, pas possibles. Comment toi t'aurais dû faire parce que lui il aurait su Alors tu te dis putain c'est génial parce que alors nous euh, direction technique par exemple on est plus d'une centaine, on doit être des sans abrutis, je pense qu'on a des non gens est qui n'y connaissent rien. Oui. Mais on aurait dû écouter les conseils du mec qui a installé ses 4 VM, qui a, qui a mis son WordPress et sa base de données MariaDB. Puis on va te faire euh, @clevercloud. Clever voilà. oh, Mais Donc moi j'ai si mon blog veux, euh, euh, sur Clever, ça marche peu. Euh... Moi je les appelle ouais, okay, Jojo euh... les 4 VM ces gens là. Et... Euh... Et du coup, je voulais lire un deuxième truc que je trouve intéressant, puis euh, je l'ai paumé. Déjà, euh... c'est mon 4 <rire> j'ai envie de dire, c'est pas mal. Non, parce mais, mais, Par je, contre, il y a quand me... même un truc que je voudrais dire sur ça, sur la qualité des oh, clouds oui. européens, peut-être, très rapidement. C'est qu'une offre Kubernetes, parce que je connais très très très très bien Kubernetes, une offre Kubernetes <rire> comme EKS sur Amazon, très utilisée, globalement, EKS, c'est de la merde. Ah oui, l'expérience euh, utilisateur, c'est de la merde par contre, c'est utilisable en prod, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine, une certaine barre dire, à atteindre où, voilà, c'est utilisable en prod, il y a des réseaux privés, c'est chiffré, machin, enfin bref. Ça, ça marche quand même, mais globalement, c'est plutôt de la merde. C'est pas si compliqué que ça de faire euh, mieux, parce qu'en fait, le service, il est pourri. Je veux dire, OK, c'est un truc euh, qui serait possible de concurrencer avec vraiment mais, une expertise, mais etc. Mais c'est bien. Alors, non, possible, mais... mais je veux dire, pour tous les gens sur Amazon, il y a plein de services cloud américains, qui sont un peu pourris, je veux dire, les VPC, le peering, le routing table et tout dans Amazon, c'est une usine à gaz, moi je pète un plomb à chaque non, fois. Non mais c'est en fait, ça, ça répond à tous euh... les besoins des entreprises. même ouais, ça non, mais, oui, voilà, Au moins, ça coche toutes les cases. Mais... mais après, on en revient aussi à ce que tu dis, par exemple, tu vois, sur EKS, c'est qu'encore une fois, dans tous les cas, nous, si on veut un fournisseur euh, qui euh, fasse de ah, par contre, est, avant ça, il faut qu'il ait le socle compute. Donc, tout ce qui est VPC, IAM, log, monitoring et tout ça, qui soit propre à la base pour qu'ils construisent par-dessus. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à un fournisseur qui va se dégager un socle comme ça, qui soit propre et au niveau. Et après, le reste, on s'en fout, franchement. Si moi, un fournisseur français, il me dit, j'ai IAM, j'ai réseau privé, j'ai les auto-scaling group, j'ai tout ça. En fait, si globalement, il me dit, j'ai un OpenStack plus, plus, plus bien intégré qui fonctionne bien avec du terraform partout que je dois des fois installer une VM pour installer quelque chose je prends pas les couilles mais tu as parce raison que là j'ai l'essentiel parce que c'est vrai que EKS si je prends l'exemple pour connaître très bien l'offre bah c'est vrai que Amazon ça arrive déjà avec ses VPC, son IAM, son euh, sa gestion d'audit, des logs et blablabla, tout ce qu'on veut, security group réseau et tout. OK, bah, ils ont fait vraiment le minimum du minimum du minimum et c'est pourri Peut-être parce dire... qu'ils ne voulaient pas concurrencer ECS, mais, mais c'est un, voilà, oui, voilà, voilà, un vrai sujet, mais, mais ça, tout, ça, ça sera pendant dans ton cul. Non, là, mais, non mais globalement, il voilà, n'y a même pas métrique metric serveur installé quand tu n'es pas le cluster, il n'y a pas l'autoscaler qui est installé, y a pas, tu dois tout faire manuellement. Mais, mais, tu tu peux, compte, mais tu peux le faire. Mais tu peux le faire et surtout la base est là, c'est-à-dire pour être euh, euh, voilà, les certifs, les machins, le réseau, l'IM, le, l'audit, les logs, les métriques voilà, non, mais non, tu non, peux Non, le faire, non mais, tu mais tu ce, ce, ce qu'il y a surtout, c'est que c'est la communauté qui a. Par exemple, EKS, CTL, tu vois, genre, typiquement, il n'y avait pas de CLI, mais comme il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire, c'est la communauté qui s'en est chargée. Moi, demain, si vous me faites, euh, si un service, en effet, un OpenStack un truc où vraiment je peux dépendre dessus, mais genre, faire un Kubernetes à ce service dans les règles de l'art, on le fera. Si jamais on peut avoir des endpoints de service euh, brancher dans des réseaux, etc., la communauté des gens vous le feront. En France, justement, on pourrait avoir ça. Mais de base, il faut avoir les briques de base. Créer un écosystème, créer un écosystème, créer un écosystème pour que autour de vous, des gens puissent se pluguer à vous. N'essayez pas d'être la personne, le, le mythe du sauveur, ce, ce, ce, euh, ce cloud provider qui un jour sauvera le monde avec euh, toutes les features, ce qu'il faut, etc. Non mais il y a beaucoup de boîtes qui sont aussi comme ça, avec euh, ce commit, euh, le fameux commit qui un jour arrivera et, et, et magiquement arrivera à, à régler entièrement tous les problèmes de la prod et en plus, euh, etc. Et c'est vraiment ça en fait. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir ça, de revenir à des fondamentaux et en effet tous les ingénieurs qui seront passés ailleurs, etc. Ils vous construiront les services qui vont bien. Après vous pourrez même racheter leur boîte et c'est comme ça qu'on avance dans un écosystème et c'est important. Du coup j'ai retrouvé ce que je voulais te dire Thomas tout à l'heure <rire> parce qu'on enregistre un peu tard hein, donc du coup on pique un peu du nez autour de la table mais j'ai retrouvé tout à l'heure tu as fait une remarque qui consiste à dire bah si j'avais ça je courirais 80% des besoins alors, ça, ça reprend une phrase de Yann Lechel, oui. qui est patron de Scaleway. Et tu l'as sorti au premier podcast. Ah, mince. Ah, oui, oui d'accord. Bah, le... je vais pas la Avec la voiture, ah, avec un... <rire> euh... ah, non, en fait, La voiture, un port... le moteur. Ok, euh, okay bah, je vous comptais pas refaire de l'analogie, mais on euh, peut euh, la refaire. C'était la même. Non, mais ce que, ce que je voulais juste te dire, c'est que l'histoire des 80%, c'est si tes 20%, ils sont critiques et ils sont vitaux, en fait, c'est pareil que zéro, quoi. Oui, mais on en revient surtout à l'histoire de, il faut, pour moi, le plus important, c'est qu'ils fournissent les briques de base et surtout ce que nous, on ne peut pas redévelopper derrière. Tu vois, limite, moi, je préfère qu'on me dise, j'ai un IAM, j'ai des VM, j'ai du réseau privé. Par contre, je n'ai pas de base de données managée parce que moi, je, je peux installer euh, un cluster de base de, mais après, de, de si données. On, si on se la base peux pas. minimum, tu verras que c'est effectivement, tu as raison, C'est pas énorme. C'est-à-dire que la base minimum, c'est que tu vas avoir toute la couche IAS et la couche réseau, oui, à fond. Avec la couche dire, réseau, à fond, etc. à dire, oui. Et après, c'est comme les, les premiers services que tu as, c'est les bases de les manager, mais déjà, tu as ça bien. C'est un exemple. Quoi. Non, mais, mais tu as euh, ça bien. Oui. Bah effectivement, tu non, réponds mais bah... à beaucoup de besoins. Non, les bases de données managées, même. Demain, tu n'en as pas, mais tu laisses des endpoints privés. T'sais. En tout cas, sur Azure, il y a les services euh, les oui, service oui. Link. Genre, une boîte X ou Y. On doit monter ça. dans les couches de services. Les oui. premiers à faire, c'est les bases de données, euh, les bases euh, données managées. C'était un, un exemple. Plus mais conservé, je vais quand même rebondir sur ce que je euh... disais tout à l'heure, Mickaël. C'est qu'en fait, le cloud, c'est quand même plusieurs marchés. Chaque, chaque cloud provider a sa verticalité. Et moi, j'ai un doute, en effet, sur le fait, dans 2022, sortir le produit qu'Amazon a sorti en 2008. Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Ou euh, au final, enfin euh, moi si demain euh, je devais sortir un service SaaS ou un, un service cloud, j'essaierais de peut-être taper d'autres marchés, euh, de trouver ma niche. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui arrivent, Vercel, Netlify. Euh, Cloudflare qui a été cité, hein, etc. Voilà, eux fallait les sortir il y a 5 ans. Non mais voilà. il faut sortir non, mais... les prochains dedans. Oui, non mais voilà, il y a 5 ans les les gafam étaient déjà très bien installés sur euh, ah, sur le point. marché et ils sortent des trucs de dingue. Hein. Oui. Je veux dire, moi j'ai ma prod chez Netflix Netlify, ma prod perso euh, du Cloudflare, bah, tout le monde utilise. Aussi, ouais. Je veux dire avec Cloudflare Worker, le S 3 Cloudflare dans le Edge. Cloudflare c'est des tueurs, on va se le dire. C'est la bombe, hein. leur Worker, enfin euh, le Web Assembly. Et donc ça veut dire qu'on peut concurrencer les hyperscalers, pas forcément sur leur cœur initial, mais sur d'autres choses. C'est-à-dire euh... qu'il est peu probable oui, qu'on arrive crois. à les rattraper sur euh, le cloud, du moins ce qu'on en connaît maintenant. Mais par contre, sur aller sur d'autres marchés sur lesquels eux, ils ne sont pas allés. Pas est forcément faut... autre marchés, mais très spécifique que tu fais très bien. Alors tout à fait, tu peux aussi choisir des domaines de spécialisation et te dire bah, moi, ma spécialisation, par exemple, ça va être Cube et je fais un Cube ouais, Manager. Ce que fait Sivo Cloud que... Voilà, et tu le fais parfaitement bien et tu es vachement mieux que les autres. Et ça peut être aussi un axe. Hein. Ouais. Tout à fait. Et après, tu as aussi le fait de dire bah, moi, je vais m'inventer mon marché du futur et je vais partir sur aussi. autre chose. Et du coup, ça sera et... moi la référence. Et en parlais tout à l'heure, mais ils sont où en France Moi, c'est un truc qui, ça me rend un peu triste, mais les les Confluent pour Kafka, les MongoDB Atlas, les comment, les Grafana euh, qui font Tempo, Loki, etc. de Service, euh, Qu'on parlait d'intégration continue, ouais. les Terraform Cloud, les les, les, les Elastic, GitLab, Jenkins, euh, etc., etc. Je veux dire, et ça, c'est des trucs. Il y a de la thune. Je veux dire, euh, franchement, les boîtes, elles lâchent du pognon de dingue dans ces services-là. Qui sont euh, pas forcément des services classiques cloud, euh, infrastructure de services service ou plateforme, mais il y a plein, mais, plein, plein mais de les boîtes, services. Les, les, les, les, le... les boîtes lâchent de l'argent parce que ça rend un Ah service. oui, et surtout, et on ne veut pas du low cost. Et on revient, et on revient au revient Tu disais ça, je crois, tu veux pas, on ne veut pas du low cost. Oui, oui. On veut payer pour du service qui marche. On ne veut pas des trucs pas chers, on veut des trucs qui marchent. Mais parce qu'un dev, ça coûte tellement cher qu'il doit oui. perdre du temps. Et moi, moi, voilà. Imaginons, et encore une fois, on en revient aussi à une question euh, qui est, moi me paraît importante, dont on n'a pas encore abordé, c'est que beaucoup de fois, le retour que je vois, c'est « Oui, mais regarde, si je compare le prix de ma VM chez OVH, elle est moins chère que chez AWS. Bah, » On a discuté de ça tabassard, C'est voilà. le truc qui m'horripine. Non, mais moi hein. aussi. Et en fait, ouais. truc très con, mais moi, si jamais, imaginons demain, je, je, deux boîtes... Un, deux boîtes dans un univers euh, parallèle, qui sont une start-up euh, qui fait euh, de la location de x choses. Si jamais une boîte part chez OVH et une boîte, moi que chez OVH, ou un autre cloud, je prends ça parce que c'est le plus connu, et euh, une autre part sur un cloud américain, même si elle fait que de la VM, elle va devoir réinventer tellement de choses, il y a tellement de choses où elle va devoir bricoler, faire avec, comme je disais, adapter son infra, du coup, euh, au fonctionnement du cloud provider, que bah, ça va coûter Beaucoup plus cher à la boîte parce qu'au final, derrière, la personne va plus bosser alors que peut-être que son intégration sur un autre cloud provider ira plus vite. Et encore, je parle même pas des intégrations API, Terraform, etc., qui sont, euh, on va dire, de qualité variable euh, selon les, euh, les cloud providers. Mais c'est. On faut encore se rendre plus, qu à, que tout ça, ça. En fait. plus à dire que... Les services aussi. Que, alors voilà, le, le, le prix complet d'un dossier, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire que là, tu as décrit un bout de me dire mon développeur, il va me coûter un peu de temps, mais même ça, ce n'est ouais. qu'un petit bout du dossier. Ouais, non, mais si tu comptes dans le dossier, la formation des gens. La création de la landing zone. Enfin, T'as N éléments, en fait, dans ton dossier. Euh, par exemple, te dire, bah, tiens, je vais mettre un bouche OVH, c'est-à-dire que tu recrées une landing zone. Alors, effectivement, si tu es une PME de 4 personnes, euh, c'est transparent, ça va prendre 5 minutes à, au seul mec qui gère ton IT, puis il y a que son compte à lui. Donc, bon, du coup, c'est l'épaisseur du trait. Et donc, là, le coût de la VM est peut-être important. Mais quand tu fais des dossiers où tu consommes euh, l'équivalent de euh, 1000, 2000 euh, threads, CPU... Euh, que tu as 400 personnes qui vont intervenir dessus, etc. Bah, S'il faut que tu reconstruis. Tu as déjà dépensé 4 millions d'euros pour construire ta landing zone sur AWS. S'il faut que tu reconstruises ta landing zone et que tu en manages deux, le coût de management, doit... que tu ailles former les gens à un nouveau cloud provider, etc. Tout ça, c'est à prendre en compte dans la picture. Et c'est ça le prix complet de ton dossier. C'est pas euh, co combien me coûte ma VM et combien me coûte mon stockage ou mon réseau. Ouais, c'est ouais, ouais, ça, a, ce que je disais, c'est les services associés. On arrête d'aller vite. On a potentiellement un sujet pour. Un troisième épisode euh, <rire> possible un jour euh, là je pense qu'on est déjà quasiment à deux heures euh, ouais, donc euh, ça a... fait déjà bien on a on a je pense qu'on a quand même balayé un peu euh, l'infratech. alors Malon... une ligne je crois une ligne dans le truc on voilà, a... on met... une gestion des identités mais les gens, mais, mais les gens peuvent, peuvent peuvent y contribuer mais on a quand même parlé un peu de tous les services euh, dedans on n'est pas rentré dans les détails c'était pas forcément le but euh, en tout cas Clairement, on n'a pas été exhaustif de tous les cloud providers français. Oui, certains cloud providers français qu'on connaît peut-être même pas, hein, qui sont là d'ailleurs. Allez, rajoutez-vous dans la liste si jamais vous pensez que vous avez des services. Attention à ce que tu proposes. Parce que sache <rire> que je, je crois qu'en en, en Union européenne, on a essayé de faire un référencement. Une fois, on a 250. Non, non, mais, <rire> mais c'est-à-dire si jamais des... Autres, rien qu'en gens... qu France, je pense que tu dépasseras au moins la... J'ai tu puis je crois que tu dépasseras largement la cinquantaine. Alors, oui, oui, mais si jamais, si jamais des gens se considèrent à avoir beaucoup des services qui sont nécessaires là-dedans... Euh, Advertisez-vous, enfin, hein, enfin, enfin, montrez-vous, et vraiment, on sera content là-dedans. En tout cas, oui, on n'était pas exhaustif, oui, on est partiel, et oui, on a des, des, on a nos avis personnels, etc., parce que je sais que c'est quelque chose qui nous est revenu. Nous ne sommes pas journalistes, et en tout cas, nous ne le revendiquons pas euh, là-dedans. Donc, on le fait à partir de nos expériences, de ce qu'on sait, et, on ne sait pas toutes les roadmaps de chacun et donc demain sera peut-être soumis à changer. Donc si vous l'écoutez dans le futur, là, les, les auditeurs là qui m'entendent, euh, ne prenez pas forcément tout ce qu'on dit pour argent comptant. Peut-être que justement tous les cloud providers se seront améliorés. Et là, aujourd'hui, au, au moment où vous écoutez ça, il y a quelqu'un de meilleur aujourd'hui. Ce serait plutôt cool. Euh, bah, merci à tous d'être intervenus et réintervenus. Euh, bah, et puis, euh, je sens que ça va encore... Euh, puis, on, on, on, va, on, <rire> on va en discuter sur Twitter, donc euh, je oh sais, non, mais, mais, mais au moins on est des, des vendus des GAFAM, voilà, Alors, je pense que là, enfin, bon, on a des gens qui travaillent avec, euh, avec des GAFAM, mais indirectement, mais en tout cas, je pense que la plupart, on a... Aucune bille euh, là-dedans. Ouais, pas d'action Amazon. Ah non, Alors pour, pour mon cas non plus. Hein, C'est-à-dire que mmh. le dernier cadeau que j'ai eu, ouais, est, euh, elle est présente pour ceux qui sont en vidéo sur place. Sur Donc j'ai une gourde en plastique euh, Google Cloud quoi. Wow. Elle est même pas en verre. Elle n'est même pas en verre. Elle est en plastique. <rire> Donc euh, voilà ce que là, euh, sur les goodies du coup. Hein, <rire> voilà, c'est à retenir. Non ah, pas mais pas... il a des, des stickers SNES. Ah, ça c'est cool. Quand le met à l'envers. En tout cas voilà. merci beaucoup. En tout cas, merci à Virtuo de nous avoir accueillis ici. <rire> On n'a pas demandé, d'ailleurs, Virtuo, vous tournez sur quoi Sur GCP. Voilà. GCP. Ils sont sur GCP. C'est vraiment une bonne boîte tech, Virtuo. <rire> on reconnaît les connaisseurs. <rire> Simplement parce qu'ils euh, ont des customer engineers qui sont beaucoup plus avenants et qui étaient en mode, justement, ouverture client, euh, on va vous aider quoi qu'il arrive. Versus d'autres qui s'étaient présentés en mode « Non, mais t'en as on pas besoin de tout ça. » Et c'est essentiellement ça qui a fait la différence. Bon voilà, le, le mot de la fin d'un client qui n'était pas du tout euh, prévu de parler là, mais euh, voilà, oui. comme ça vous aurez vous aurez ça. Euh, donc voilà, bon ben bah, on va redire encore euh, une, encore une fois euh, au revoir, je vais y arriver, et puis euh, et puis à une prochaine. Salut. Tchou. Au revoir. Zuto.